Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roue Libre, cinquième épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau en live. Hein. Je le répète, je me permets, Zach en Roue Libre, des fois on en live, des fois c'est pré enregistré. Là, nous sommes en live, j'ai la tablette, j'ai le chat, vous êtes juste ici à ma connaissance, je vous vois, vous êtes déjà nombreux, ça fait très plaisir. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bon, bah écoutez, franchement, après cinq épisodes de Zach en Roue Libre, je suis en mesure de dire que cette reprise, cette saison est une belle réussite. Je suis très content merci pour vos retours sur l'émission avec Amine la semaine dernière c'était vraiment de la frappe que ce soit euh, les retours les commentaires même le viewership et tout c'était vraiment top donc euh, réellement vous, vous m'envoyez ravi hein. Cinquième saison de mon show sur ma chaîne pour la première fois et pour l'instant ça marche bien j'en suis très content la semaine prochaine je recevrai euh, comme vous le savez pour certains shows show H1 le Lord of Warzone ça va être très très cool également et je profiterai de la semaine prochaine également pour vous profiter et raconter enfin euh, vous donner les invités des semaines euh, suivantes donc euh, les semaines suivantes suivante, je pourrais vous dire qu'il y aura en novembre et peut-être jusqu'à euh, décembre. Voilà, Il se pourrait qu'il y aurait des, des streamers, des streameuses, des mecs qui aiment bien la sable, peut-être des joueurs football pro. Ah, attention, peut-être un petit spoil que je viens de vous donner, mais je ne vous dirai pas le nom pour l'instant. On, on essaye encore de mettre ceci en place. Par contre, aujourd'hui, on a déjà... Un bon créateur, quelqu'un que j'aime bien parce que c'est quelqu'un aussi que je suis. C'est toujours agréable quand tu, re quand tu reçois quelqu'un que tu regardes toi-même. Et aujourd'hui, vous le savez, nous avons un des plus grands créateurs de contenu Formule 1 sur la sphère française parce qu'aujourd'hui, nous recevons Depielo. Bonjour messieurs, comment vas-tu bah écoute, je vais très très bien. Euh, ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que pour la première fois peut-être depuis très longtemps, je peux te dire sans aucune arrière-pensée ou tu sais, sans aucun automatisme ouais. que bah, ça va super bien. Et vraiment, bah, je suis super plaisir. content d'être ici. C'est un super honneur que tu me fais de, de m'inviter ici. Puis, alors, je passe entre deux grosses restas, donc euh, il <rire> y a un petit peu de pression, mais en même temps, euh, voilà, je suis vraiment super content d'être là. Ah, franchement, je t'ai dit, il n'y a pas de pression. Et puis, tu es pas mal en ton genre monsieur. Ton YouTube game est, est, est, est aussi plutôt assez haut. Donc, restat par restat, tu fais aussi partie. De ce carcon, monsieur. Ah, c'est gentil, c'est gentil, ça fait plaisir. Mais bah écoute, moi je suis sur une niche qui est la Formule 1, qui se démocratise de plus en plus. Mais euh, ouais, je, je passe avant chaud, ça c'est beau ça. Exactement. <rire> tu suis un peu Warzone, genre euh, Twitch Alors pas du tout. Euh, et par contre, effectivement, je, je le connais par des potes justement ouais. qui, qui le regardent, etc. Et qui me disent oh, Tu regardes pas chaud et tout euh, Je fais bah, Sorry les boys, mais non. Pas euh, du tout. Pas du tout, mais euh, ouais, je vois, je vois qui c'est. J'ai regardé 2-3 vidéos euh, à lui euh, et même sur, sur Twitch aussi de temps en temps. Euh, je passe pour voir pour essayer de m'informer tu vois ah, bien sûr. je suis pas trop sur Twitch donc J'essaie de m'informer et de me tenir au courant de ce qui se passe. Quoi. Non mais ça se voit, t'as bonne mine. Genre là, quand vrai. tu dis que ça se voit, que ça va bien en ce moment, que tout roule, t'as le sourire, as, il a le petit... Euh... <rire> il me l'a dit, oh, non, je me ferme, il a le petit coup de soleil au bout du ah nez. Bah, euh... La terrasse, là, aujourd'hui à Paname, il faisait, il faisait super beau, j'ai déjeuné avec un pote, le soleil, enfin, il faut profiter avant que l'hiver arrive, l'automne, etc. Et Exactement. Bon, là, du coup, le nez un peu rouge, quoi. Tout ce qui fait plaisir, tout ce qui fait plaisir. Bon, on a préparé l'émission. Aujourd'hui, regarde, j'ai mes propres cartons et tout. J'aime oh, bien ça. Beau. On, a, on, a, on a plusieurs question. J'ai également des. Également sollicité des gens que tu connais pour euh, oh, voir quelques fois. Ah, ben forcément. Oh, aïe aïe aïe. On essaie de préparer ça bien. Donc, nous allons partir avec un grand classique, de Zach au Libre, le début de l'émission. On veut en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, je vais me permettre de te demander d'où viens-tu, quel âge as-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur alors moi je viens de Paris déjà, je suis né à boulogne en cours, dans le 9-2, mais euh, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Tripoli en Libye oh euh, pendant 3 ans, ouais, de mes 6 à 9 ans, j'ai vécu à Pau pendant 6 ans après, euh, et puis je suis revenu à Paris depuis là ça va faire 15 ans à peu près, quelque chose comme ça, j'ai 29 ans. Ça y est, là, les, les petits cheveux blancs là, le ça fait mal, hein. euh, ça fait ça, mal. c'est hein. dur, là c'est dur, là, là on sent la, la, le, le boomer qui arrive en moi. Je, je comprends plus TikTok, il y a plein de trucs que je comprends pas, donc euh, je crois que ça commence à être un peu difficile. Euh, écoute, parcours scolaire euh, très, j'allais dire basique entre guillemets. J'ai la particularité d'avoir toujours été dans une école privée. Mmh. Euh, j'ai jamais été dans le public. Alors la seule fois où j'ai voulu aller dans le public, le rectorat a perdu mon dossier, donc c'est un petit peu dommage. Attends, <rire> as voulu faire le passage école privée école publique et on et le... Le rectorat t'as perdu le truc Ouais parce que euh, en fait je revenais de Pau euh, pour aller à Paris et du coup euh, bah effectivement y il y avait des bons lycées publics hein, forcément euh, mais le rectorat a perdu mon... <rire> mon dossier et à trois jours de la rentrée euh, en seconde euh, j'avais toujours pas d'école donc euh, bon c'était un peu complexe mais j'ai réussi à trouver et, euh, ça s'est bien passé donc euh, voilà de parcours scolaire typique, on va dire, normal. Ouais. J'ai redoublé ma seconde, parce que, bon, comme beaucoup, trois euh, mois de vacances à la fin, euh. mon, père, mon père a coutume de dire que, <rire> que j'ai tellement aimé la seconde que je l'ai refaite. Euh, et puis derrière, j'ai fait une filière ES. Euh, donc économique, social, je ne sais même pas comment ça se passe aujourd'hui le bac, c'était il y a dix ans pour moi C'est très... à peu près pareil il me préparé. semble, je crois si je ne dis pas de bêtises Moi aussi j'ai fait ES comme toi donc ah. euh, il me semble que Les meilleurs ah, bien sûr, les, les, les, les, les, les listes sociales, tu connais <rire> <rire> Le classique élite social je me pose une petite question, tu te ouais. rappelles un peu de ta vie à Tripoli ah, Mais de ouf, de ouf C'est été... comment Franchement ça a été l'une des plus belles expériences que j'ai eues euh, de ma vie je pense euh, Alors c'était dans un contexte un, un peu particulier, moi mon père était euh, dans une entreprise pétrolière française D'accord du coup, on est parti en expatriation avec lui, et, euh, ma mère et moi. Et euh, du coup, on a passé trois ans. J'étais à l'école française euh, à Tripoli, euh, et puis on était quoi deux Européens peut-être dans la classe. Euh, t'avais euh, quelques élèves qui venaient euh, du Maghreb, donc Maroc, Algérie, okay. Tunisie, et t'avais euh, beaucoup aussi d'élèves qui venaient d'Afrique subsaharienne. Euh, donc, euh, du coup, enfin. Euh, c'était je sais pas comment dire mais c'était il euh, y, y avait pas de, de barrière euh, de quoi que ce soit enfin c'était vraiment la, la joie de ouf ouais. et pourtant on était dans un contexte où euh, on sentait que euh, je vais pas dire que je chantais à l'époque parce que j'étais vraiment gamin tu vois mais on sentait qu'il y avait quand même il euh, y avait Kadhafi à l'époque et il euh, y avait une, une certaine euh, une envie pas de révolte mais une envie de que les choses devraient commencer à bouger etc et donc ça s'est passé euh, une bonne grosse dizaine d'années après mais, euh, mais effectivement ouais, j'ai vécu là-bas et c'était euh, franchement trois ans géniaux quoi. Vraiment j'ai adoré. Non ça se voit, ça ah se voit euh, que ça t'a laissé un bon souvenir. Ah mais de ouf, de ouf. Franchement, euh, jouer dans le jardin, jouer euh, aux gendarmes et aux voleurs en, en faisant des bruits pour faire genre qu'on crissait les pneus et tout tu vois, j ai, j ai, franchement c'était incroyable. La folie, la folie. Non j'aime bien ces petites expériences des fois que tu peux avoir à l'étranger oh. pendant quelques années quand t'es gamin, ça peut forger un peu, ça, mais ça forge ça euh, ça connaître d'autres cultures, des plats, des arts. Obligatoirement ça te rend humble. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est... En fait, quelque part aussi, le, le fait que... Alors, pour des raisons aussi de sécurité, on vivait dans un village, entre guillemets, d'expatriés, donc ouais. où il y avait de la sécurité, etc., euh, et aussi le, le fait d'avoir une voiture, on avait même un chauffeur aussi de temps en temps, euh, tu vois, ça, ça, ça donne aussi, mine de rien, la notion de la valeur de l'argent, de la valeur des choses, etc. Et tu te rends compte que il bah, y, y en a d'autres, il y a tes copains à l'école qui ont pas forcément ça, ouais, et, la, la euh, chance d'être dans la, cet environnement. Exactement, ouais. et, et de faire aussi abstraction de ça et, et de te dire que, bah, en fait, on est tous sur un même pied d'égalité à la base, qu'un être humain, c'est un être humain. Et, euh, et franchement, bah, moi j'ai adoré ça, tu vois, mais ça m'a aussi beaucoup appris ça de. de se dire que j'ai une chance, j'ai été probablement très privilégié dans, dans ma vie par rapport à ça et surtout par rapport à cette expérience parce que partir à l'étranger il n'y a rien de meilleur pour euh, s'immerger dans des cultures différentes, pour kiffer pour, euh, pour apprendre des choses et aussi pour se questionner soi-même ouais, et, euh, et franchement c'est avoir fait ça quand j'étais gamin c'était ouf Hop. Ça fait plaisir. Du coup, après le bac de ES, t'as fait quoi un petit peu T'as fait quelque chose T'as continué euh, euh, Alors oui, oui, j'ai continué. Au début, euh, j'arrive euh, au moment des choix et tout, et je me dis oh, « j'aime bien la vidéo, j'ai envie de devenir réalisateur dans le ciné, machin, etc. » Et euh, je commence à dire ça à mes parents et tout, et mes parents me regardent, ils me font « t'es sûr ?» Et en, fait, et en fait tu vois ils, ils m'ont pas dit non tu vois, ils m'ont pas dit euh, ouais non euh, tu vas pas faire ça, enfin euh, voilà, et en fait juste le, le regard tu vois, de dire t'es sûr, le, le doute, ils m'ont instauré le doute direct, j'ai fait oula oula, mais alors attends mais si ça me plaît pas, comment je me retourne et tout, enfin genre je vais faire trois ans et après il faudra que je reprenne à au, au, au, au tout début si jamais je, ça, ça me va pas et tout, donc j'ai fait ok c'est quoi, on va faire une école de commerce, on va, on va avoir un master bien comme il faut. Si j'ai toujours envie de faire de la vidéo, du ciné, machin, bah, je pourrais devenir producteur, je pourrais faire d'autres trucs. Mais, euh, mais voilà, peut-être... Réalisateur, peut-être un ouais, peu trop ambitieux. Peut-être un peu ambitieux, tu vois, je ne savais pas si c'était un truc qui me, qui me plaisait de ouf. Euh, donc du coup, ouais, école de commerce, post-bac, euh, un petit concours. Euh, et puis, euh, cinq ans dans une école de commerce avec deux semestres à l'étranger là aussi qui sont géniaux. Je suis parti à Copenhague pendant quatre mois. Énervé. Incroyable. Franchement, c'est... Probablement l'une des villes où j'ai aujourd'hui où tu me dis euh, tu as vu là-bas le reste de ta vie je te dis ok sans aucun problème le niveau de vie est incroyable et j'ai été aussi à dans la banlieue alors banlieue nord non pas vraiment Ce Los Angeles c'est grand euh, mais j'ai été au nord de Los Angeles à Thousand Oaks euh, pendant pareil quatre mois aussi euh, donc euh, la Californie euh, de janvier à mai euh, si c'était la folie la folie il, il a plus quatre jours euh, alors par contre là-bas quand il pleut allez ah, c'est les inondations les là, stombles, ça fait pas et, semblant hein, ouais. ça fait pas semblant mais par contre euh, euh, c'était happy là-bas c'est mec euh, tripoli copenhague ah, nord bah. los angeles c'est vidéo ça ah bah franchement c'est encore une fois je pense que j'ai été vraiment super privilégié de pouvoir faire avoir ces expériences de pouvoir euh, justement partir découvrir des cultures j'ai eu la chance d'aller au japon d'aller à hong kong enfin je, je me suis immergé dans un nombre de cultures qui sont ouf et j'en euh, ressors Enfin, j'ai qu'une envie, c'est de retourner au Japon, là dernièrement. J'ai envie de prendre le Shinkansen, je sais pas pourquoi, j'adore les trains. Donc ouais, ouais, bah ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, mais, euh, mais trop, trop cool. Ouais. J'ai eu la chance de faire des expériences de ouf. Et moi, je vais être avec toi, et je, je le sais, parce que j'adore aussi cette ville, je suis déjà allé, j'y retourne dans un mois, et je sais que j'ai encore lu un article, il y a pas longtemps, mais Copenhague, voilà, pour ceux qui ouais. nous écoutent. C'est une ville exceptionnelle. Récemment encore, j'ai lu un article. C'était une des villes les plus sûres du monde. Genre en termes de tout ce qui était euh, bah, sécurité, délinquance, tout ça. machin. Là-bas, tu dors vraiment la plupart du temps, en tout cas, sur tes mmh. deux oreilles. Et ils ont un niveau de vie. Bon, après, par contre, euh, ça coûte cher la ville là-bas. Hein, le... Oh le salaire médian à Copenhague, les gars, c'est 5000 dollars. Autant vous dire que tu as intérêt d'être. Euh... Tu sais, en général, quand t'es un Français, tu es avec tes grands euros euh, dans certaines <rire> zones du monde, t'es plutôt bien. Tu t arrives au, <rire> au Danemark, ah, tu te fais petit. Hein, c'est ça. Euh... ça. Non, mais il y, y a plein de trucs de mais ouf. C'est trop beau c'est beau, il fait, il fait froid, <rire> clairement. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'y étais de septembre à décembre. Et en fait bah, forcément, tu as les jours qui se raccourcissent. Ouais. Et en fait, à 15h30, 16h, il fait nuit. Et en fait, bah, à 18h, ça fait deux heures que tu es dans le noir, entre guillemets, et tu as la dalle. Tu as la dalle, du coup, tu manges, tu te fais manger. Je me dis, Putain, il est 18h, pourquoi, pourquoi je mange maintenant tu vois, Et à 22h, tu es KO, bah, tu as eu le temps de digérer et tout. Mmh. Et tu fais des, des super nuits. Et à 6h du matin, tu te réveilles, tu es en pleine forme. Tu dis, oh, je vais aller faire du vélo et tout. Franchement, niveau de vie, incroyable. Et je suis sûr qu'à l'inverse, enfin pas je suis sûr, mais à l'inverse, euh, par contre, l'été, euh, le jour se lève à 3h30, ah, euh, il se couche à 22h. <rire> genre, c'est incroyable. incroyable. J'aime bien cette petite parenthèse Copenhague, ça, ah. me plaît, ça me plaît. Donc du coup, ça a donné quoi Parce que tu as fait tes petits Erasmus et tout, après l'école, genre une fois que tu as coffré le master, c'est bon, c'était OK Alors, ce qui est marrant, c'est que, ouais, alors oui, j'ai eu mon master, ouais. euh, sans trop de difficultés, pour être honnête, pour une fois. Euh, mais, euh, mais effectivement, j'ai en fait, lancé ma chaîne YouTube f... après le parce qu'à Los Angeles en fait j'ai pris des cours euh, qui n'avaient rien à voir avec euh, ce que je faisais euh, à Paris euh, dans, dans mon école de commerce J'ai pris des cours de TV production, j'ai pris des cours de relations publiques Enfin tous les cours que finalement j'avais pas forcément euh, de donc euh, trop cool Et euh, en fait j'ai surkiffé et je me suis dit ah, vas-y j'ai envie, de, envie de, quand même de bosser dans le cinéma. Finalement c'est peut-être ça qui me fait envie euh, Du coup je suis rentré à Paname euh, pour ma cinquième année euh, J'ai fait un stage de deux mois dans, euh, dans une boîte de prod et en fait, le, les boîtes de prod en France par rapport euh, aux états unis ça fonctionne absolument pas pareil. Ouais, C'est un peu différent. C'est ouais. vraiment super différent et du coup, ça a été un petit peu pas le, le, le, le coup de massue sur la tête, tu vois, mais un, un peu quand même dans le sens où ah ouais, bah, ça se passe pas comme ce que je pensais que ça allait se passer, tu vois, genre comme et à euh, bah en fait c'est complexe parce que en fait une boîte de prod en France c'est à la fois euh, ça peut être un studio ça peut être plein de choses ça peut cumuler beaucoup de métiers on va ah, dire ouais. alors que euh, une boîte de prod aux, aux États-Unis c'est 3, 4 gars qui vont chercher des thunes pour aller, euh, pour récupérer euh, des, des, des gars et faire euh, un film avec euh, des, euh, des acteurs, etc., qui vont aller chercher un réel, qui vont, voilà, et en fait, qui vont faire appel à un studio, mmh. euh, la Warner Bros, Paramount, etc., tu vois, et qui vont euh, bah, justement euh, aller les voir pour bah, avoir des, des plateaux, etc. Ok, et ok. Tout. Alors que ici, ouais, c'est vrai que c'est différent. Alors qu'ici, on cumule un petit peu tous les métiers en même temps, si tu veux, et du coup, bah, j'étais un peu paumé, tu vois, et je dis, dis ah, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire au final. Là, je vois. Dans le même temps, bah, mine de rien, je les remercie parce qu'au final, c'est eux qui m'ont incité à me dire, si jamais tu as un projet vidéo, on te prête une cam, machin et tout. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais peut-être lancer ma chaîne YouTube. J'avais pris une spécialisation en cinquième année de web marketing et de réseaux sociaux pour... Parce que c'était un petit peu l'avenir, entre guillemets, à l'époque. C'était il y a 5-6 ans déjà. Donc ah ouais. ça, ça, ça passe, tu vois. J'étais dans le timing. J'étais dans le timing, tu vois. Je, je pouvais devenir social media manager, qui est euh, le, le stratégiste des réseaux sociaux pour une entreprise. Donc c'était vraiment en demande à l'époque. Et donc je m'étais dit, bon, bah, bah vas-y, tu sais quoi, je vais lancer une chaîne YouTube. Ça me permettra de mettre un peu les mains dans le, dans le cambouis. Et quand je vais arriver au moment de mon stage de fin d'études, etc., je pourrais vendre un petit peu ça en disant, bah, regardez, je sais faire YouTube, etc. Je connais un petit peu la plateforme. J'ai déjà fait deux, trois trucs. Même si je fais 30, 40 vues, bah, au moins j'aurais ça euh, à vendre en plus par rapport aux autres pour me démarquer sur un CV quoi. C'est propre ça. Donc du coup, euh, quel... parce que moi quand j'ai vu et que j'ai regardé avec tes petites recherches, toi t'es arrivé et t'as direct posé les trucs et les bases d'une passion qui t'anime c'est t'as fait de la F1. Alors, j'ai fait de la F1, en fait, au tout début, j'ai fait du gaming. Euh, j'ai ah, c'est comm... du gaming F1, c'est Exactement, ça que dire. exactement. En fait, j'ai commencé par là où c'était, j'allais dire, le moins difficile, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, mon métier en tant que tel, la, le, de, de parler de Formule 1 sur YouTube, c'est de parler d'un sport sans, sans en montrer les images. J'ai pas le droit de montrer des images de Grand Prix, etc. Donc, c'est très compliqué. À l'époque, je m'étais dit, c'est quoi, j'aime bien le jeu vidéo, j'aime bien la vidéo, j'aime bien la F1 je vais converger les trois passions en une et puis on va voir ce que ça va donner donc du coup je me suis mis là dedans je me suis pris au jeu j'ai surkiffé euh, et puis de, de, depuis ce jour là bah, ça, ça a un petit peu dérapé on va pas se le cacher je okay, pensais oui. pas que ça allait, euh, ça allait partir autant mais euh, tant mieux tu vois genre euh, je suis trop content Non c'est pas mal parce que du coup tu, tu commences les vidéos en 2015 alors là ouais. j'ai regardé au début euh, comme tu disais c'était très gaming et ouais. là t'as fait de ouais. tout et de rien t'as fait de la F1 t'as fait d'autres jeux euh, de voitures etc du motorsport des machins et tout genre vraiment t'as as ouais. beaucoup de, même motorsport manager un truc comme ouais, ça Ouais c'est ça exactement ouais ah, J'ai vu, tu as ah es de diversifier <rire> un peu la chose, moi bah qui ouais. aime bien Football Manager, bah... je sais que les jeux de management aussi, ça a son, son petit charme. Ça donc, fait coup... son petit carton, mine de rien. Motorsport Manager, c'est un super bon jeu et c'est un jeu qu'on attendait, euh, nous, fans de, de F1 ou même de, de sport auto, gérer une écurie. J'allais dire, c'est pas un peu notre rêve, ah, mais c'est la, ouais. la folie, quoi c'est incroyable. Et, et Attends, juste comme ça, ouais, il est bien le jeu Franchement, moi je l'aime bien. Ouais, moi, j'ai bien kiffé. Alors, il y a beaucoup de modes maintenant sur Motorsport, Motorsport Manager, pardon, euh, qui fait que ça rend le jeu encore meilleur. Ouais. Euh, donc, tu as, as plein de choses. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est la petite anecdote euh, parce que euh, Domingo, il a reçu un pilote qui s'appelle Adrien David. Et en fait, Domingo a, a joué à, à Motorsport Manager il y a quoi, il y a un an et quelques. Euh, et puis en fait, il avait euh, avec un mode, il avait signé Adrian Adrien David. David. Et donc du coup, je le, revois, parce que je le connais Adrien David, je lui envoie ça, je lui fais tu, connais, tu sais qui c'est Domingo et tout. Il me fait euh, non, je regarde pas et tout. Je, bah, il a joué avec toi et tout. Tu vas faire, euh... Ça se trouve, tu vas faire une émission avec lui. Et donc du coup, bah, il est passé euh... ouais dans Popcorn. Il euh, y a, a peut-être six mois, un an, euh, quelque chose comme ça. Donc ah, euh, trop trop cool, la folie quoi. Le beau bon clin d'œil. Ah bah oui. Donc du coup, tu te mets en 2015 et là, tu continues pendant deux ans avant un moment de faire une vidéo que j'ai regardée où tu annonces que tu t'es mis à YouTube ouais. à plein temps. Yes. Entre ces 2015 et 2017, je <rire> l'ai qu qu vu, qu'est-ce ouais, qu que tu faisais entre 2015 et 2017 Parce qu'à partir de là, tu as commencé à faire bah, du, voilà, les contenus, comme on vient de dire, beaucoup de jeux vidéo, euh, des séries F1 sur des carrières, du Motorsport Manager, des machins, ça commence à avoir son, premier, son petit public. Hein, tu avais déjà plusieurs milliers de vues à partir de là, qui, qui était peut-être une niche à exploiter qui, à l'époque, n'était peut-être pas aussi hype. Mais pour lequel il pouvait y avoir de la demande. T'as fait quoi pendant deux ans avant de te, mettre un plat, euh, avant de te lancer un plein temps sur YouTube Alors en fait, j'ai fait, euh, fait mon stage d'études, euh, de, de fin d'études, de ouais, à, dans, une, dans une grande banque française, ouais. euh, aux réseaux sociaux justement, au, dans un poste de social media manager, donc comme ce que je visais entre guillemets à la sortie de, de mon master. Euh, et ça a été oh, honnêtement, ça a été une super expérience. J'ai adoré parce que on était euh, une, une équipe très très jeune par rapport au, au reste. J'étais à la communication du groupe. De, de tout le groupe de la banque si tu préfères. donc du coup euh, bah, c'est nous qui gérions beaucoup ah de ouais. choses, on gérait aussi euh, certaines missions sur le, certaines filiales etc qui avaient besoin aussi de, de comprendre la manière dont on pouvait aussi utiliser les réseaux sociaux etc d'uniformiser la stratégie des réseaux sociaux de la banque enfin, ah, ça vrai, vrai, euh, Bonne ah, y confiance y avait... pour un gars sorti de, Alors, des là, clans J'étais pas là. tout seul tu vois mais, mais chacun avait un petit peu une spécialité dans l'équipe donc c'était grave cool euh, et puis surtout en fait ce qui est assez marrant c'est que le secteur bancaire comme le secteur de la pharmacie, par exemple, ou le secteur de la santé, c'est sujet à beaucoup de critiques, de, de, de, de dramas, mmh. on va dire. Enfin, je, voilà euh, Donc du coup, il y a eu beau... Il y avait, on va dire, allez, peut-être tout les, je sais pas, deux semaines, toutes les deux semaines, il y avait une crise qui nous arrivait dans les dents, tu vois, un trader qui faisait une bêtise, ou, euh, ou un voilà, article ou, de presse, ou des un, clients pas contents. Exactement. Ou... Euh, le, le financement de quelque chose qu'il faut pas financer, enfin voilà, donc du coup on s'en prenait plein la tronche, tu vois, et en fait c'est dans ces moments de crise euh, avec des outils pour voir un petit peu le, le niveau de réputation de la banque, etc., tu vois, où en fait t'apprends le plus, parce que du coup il faut réagir, etc., et en fait le, le métier en tant que tel était super intéressant après bah effectivement je suis resté un an et demi ouais. euh, sur ce poste j'aurais euh, eu l'occasion de partir à Hong Kong en, pendant six mois pour, pour le taf euh, et finalement finalement en fait je suis arrivé un petit peu à une fin de cycle euh, j'ai beaucoup de cycles entre guillemets dans ma tête sur les projets et tout même sur YouTube tu vois euh, et je me suis dit tu sais quoi en vrai la chaîne elle commence un petit peu à prendre euh, c'est la fin de mon, de mon CDD euh, vas-y tu sais quoi on s'y met un an de toute façon si je m'y mets pas maintenant sur YouTube je m'y mets, mets jamais et ce serait dommage donc autant s'y mettre maintenant j'ai un an de chômage je peux me lancer etc. Et après bah, on verra ce qu'il advient et de toute façon je retrouverai du taf avec, euh, avec ce que j'ai appris et tout donc il euh, n'y a pas de souci avec ça. C'est passé auprès des proches et tout tu sais à des moments même si tu commençais à avoir un petit peu de succès et tout et que tu avais bah, comme tu as dit ce petit chômage qui te permettait au pire tu vois, de pouvoir vivre avec le pécule que pouvait déjà donner ouais ouais. YouTube en 2017 parce que moi j'ai regardé tu faisais quand même déjà des vues, euh, c'est passé comment c'est peut-être auprès des parents et tout en mode bah, là je me lance dans la création vidéo c'est le même métier. Euh, au tout début, je pense, je pense qu'il y avait de la surprise. Euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont, qui me font beaucoup, beaucoup confiance, euh, qui savent que je vais pas me lancer dans n'importe quoi en se disant, Oula, là, le gamin, là, il est en train de faire une, une bêtise. Là, là, il faut... fait de la dinguerie, là. là. Il fait de la dinguerie, faut, faut le rattraper quelque part, là, c'est pas possible. faut le choper par le col, parce que sinon, il va, il nous, faire, il va nous faire une merde. Euh, au final, au final euh, d'abord de la surprise, et après quand ils ont vu, parce qu'en fait, j'ai réintégré ma, ma chambre chez moi, que j'ai transformé en studio pour pouvoir faire mes, mes, mes vidéos et tout. Quand ils ont vu que je me pointais tous les matins à 9h et que je partais vers 20h, 21h, ils se sont dit bon, a priori, euh, bon c'est pas, pas le cliché entre guillemets qui est plus vrai aujourd'hui de, de, du gars qui se lève à 14h, ouais. hein, qui fait ça toute la nuit pas dans le pas du tout, là c'est vraiment bah, timer, machin, etc. Euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir aussi euh, une facilité au niveau de, de mon loyer parce que j'habitais euh, dans un appartement qui, apparte, qui appartient toujours d'ailleurs à ma grand-mère, tu vois, donc euh, sur Paris c'est un énorme avantage c'est royal, ouais. franchement c'est royal <rire> Appartement sur Paris qui est appartient à la ah c'est le royal, cadeau il y a juste des charges à payer donc forcément il y a énormément de facilité là-dessus et j'ai été privilégié aussi là-dessus tu vois mais, euh, mais forcément euh, ouais, ça n'empêche ça pas que bah, tous les matins à 9h je me pointais je ouais, bossais sûr. et, et au bout d'un moment mes parents ont commencé à se dire bon a priori euh, c'est du sérieux c'est du sérieux depuis on va dire un an ou deux plutôt un an on va dire euh, avec le, le Covid etc parce que le Covid a amené énormément de choses euh, là mes parents commencent vraiment à comprendre qu'il euh, y a vraiment eu un truc euh, surtout que que ce soit mon père ou ma mère en fait des proches à eux ou euh, des, des gens que moi je ne connais pas forcément viennent les voir en disant ah mais es, c'est ton fils des pieds et tout et je, je, bah, euh, ouais et donc mes parents ils savent pas trop réagir à la ça et à chaque fois, ils sont super fiers, et ils racontent tout le temps les mêmes histoires. Donc bon, j'ai je, je, bon, changer un peu de disque, rencontrer d'autres personnes quoi. Mais euh... <rire> Mais ouais, ouais, ça, ça commence à faire beaucoup là. Oui, j'ai compris que le fils de Mamie Janine, ouais, ça. la tante du quartier. Mais ça fait toujours plaisir en vrai, ça fait, ça fait giga plaisir et en fait, ça, ça leur montre sans que ce soit moi qui leur dise « Hey, regardez, j'ai 100 000 abonnés ou j'ai ceci, j'ai cela. Euh, » En fait, ça, ça leur montre que l'impact est tellement énorme qu'il y a des gens qui viennent les voir pour ça et, et c'est là où ça, ça, ça explose leur, leur crâne. quoi, Incroyable en 2019, après deux ans du coup à plein temps là comme ça, tu décides d'en plus du gaming de faire des vidéos un peu plus travaillées, plus écrites, euh, sur de la vulgarisation du monde de la F1, euh, qui en plus a subi un gros coup de boost à ce moment, ouais. je crois que le reportage Netflix et tous ces trucs sont sortis en 2018 si je dis pas... Euh, 2019 pour le 2019 coup. le premier ouais. Ok 2019 et donc du coup bah peut-être que ça a coïncidé avec ça. Euh, à quel moment, après deux ans à justement être bah, très Jean euh, Gamer, tout ça, machin, même si tu étais déjà dans le sport automobile, à quel moment tu t'es dit, là, j'ai envie de faire des vidéos un peu plus quali mmh. et peut-être passer du simple jeu vidéo où tu devais peut-être parler de ton avis à, au fait de parler directement du sport, de parler plus devant une caméra sans gameplay, d'écrire, c'est quoi qui t'a fait subir ce... Alors, comme je t'ai dit, euh, dit tout à l'heure, ce qui est assez marrant, c'est que chaque, en fait, chaque année, euh, j'ai une phase où je, je pète un câble et où euh, j'ai envie de dire, euh, allez, allez tous vous faire voir, j'arrête tout, je, je lâche tout, laissez-moi tranquille, ouais. euh, terminez. Euh, et en fait, c'est arrivé sur, à la fin de ma première année à plein temps sur YouTube, grosso modo, euh, où bah, à la fin, en fait, je, je m'y retrouvais plus, je n'avais plus euh, du tout envie de faire des vidéos, j'en sortais une par jour. Donc, une par jour, une par jour de gaming, etc. Et en fait, les, les vues ne progressaient pas. Et c'était presque limite en train de baisser. Et je me suis rendu compte que, bah, mec, il y, y a un truc qui ne va pas. Euh, a, tu prends plus de plaisir. Il y a les vues qui ne vont pas. Je me suis attaché aux vues parce que bah, c'est aussi le gagne-pain, entre guillemets, tu vois. Mais ça donne un, une indication sur le contenu que tu fais. Mmh. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, euh, OK, tu, tu pètes un câble. Euh, tu as peut-être envie de tout lâcher. Est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer de faire moins de vidéos ouais mais plus qualitative et du, et du coup je me suis dit bah tu sais quoi autant essayer de parler un petit peu de Formule 1, essayer de faire euh, de, de parler aussi de, de gaming etc mais de faire des vidéos plus courtes, plus plus on va dire plus travaillées etc ouais. et donc je me suis lancé euh, là dedans on va dire début 2019 en me disant ok bah tu sais quoi je vais me limiter à trois vidéos par semaine au lieu d'en faire 5, 6 voire 7 euh, et du coup je me suis lancé là dedans sans penser qu'il y avait la saison une de Netflix de Drive to Survive qui porte du coup sur la saison 2018, c'est pour ouais. ça que tu parlais de 2018, okay, voilà, mais euh, c'est sorti effectivement en 2019, et effectivement c'est arrivé, en fait, tout est arrivé au même moment, où, justement où j'ai commencé à faire ce genre de vidéo, à essayer de vulgariser un peu la F1 en me disant, bah tiens il y a peut-être des, des choses à faire, des points de réflexion tu vois, de d'écrire de, des vidéos de faire réfléchir le, le spectateur ou les viewers sur des, des problématiques ou sur le ah ouais. sport en lui-même tu vois, euh, et c'est pas fait, c'est pas fait en France. J'ai un peu regardé, tu vois, et c'était pas c'était pas fait en France. Ou en tout cas, ça commençait à, vraiment à peine, tu vois, il y avait peut-être de, de, de tout petits youtubeurs qui faisaient quelques vues par-ci, par-là, qui commençaient à faire ça. Et du coup, bah, avec le socle que j'avais, je devais avoir quoi, 30 000 abonnés peut-être à ce moment-là. Bah, Du coup, je me suis lancé là-dedans et Netflix est arrivé, la vague, j'ai surfé, mais là, c'était le méga tube de Brice <rire> Denis, nice, tu vois. J'ai surfé dessus. Dans le même temps, j'ai commencé l'émission Les Pistonner avec ouais. avec la First donc euh, on faisait ça Enfin ça a été une année 2019 mais incroyable quoi, c'était la folie de ouf. En plus moi vraiment j'aime bien ces vidéos parce que du coup euh, moi aussi euh, tu sais tu connais l'algorithme YouTube qui t'oriente ouais, sur ouais. des trucs dès qu'il voit que tu commences à faire des recherches. Personnellement je suis aussi un enfant de la génération F euh, Netflix vis-à-vis hein, -vis de la Formule 1. Je, je... Maintenant c'est la première saison que j'ai suivie complète tu vois okay. et les premières vidéos que j'ai trouvées de ta part c'est justement des vidéos qui des fois dataient déjà de 2019 mmh. et ils me les recommandait en 2021 ou en 2020, c'était euh, celle où tu expliquais les pneus, les mmh. limites ouais, euh, ouais. tu vois, à des moments t'expliquais aussi je crois que as fait une vidéo où tu t'expliquais euh, euh, quand une voiture passe devant derrière l'autre, ah, tu vois hein, sur l'aspiration, le pardon. Voilà, voilà, voilà, tu avais fait des vidéos comme ça et c'est comme ça que moi j'ai commencé à regarder okay. et que derrière j'ai happé le reste et j'ai bien kiffé. Quelle a été pour toi la porte de toute la hype qu'a retrouvé la F1 en France et dans le monde, dans tes contenus et dans quelle mesure, à ton avis, t'en as bénéficié Car il n'y a pas seulement à mon sens que le reportage Netflix, qu'il y en a beaucoup qui vont parler de ça, mais il y a aussi, et derrière moi ce que j'ai creusé, la chaîne YouTube de la Formule 1 ah qui ouais. est excellente ouais, également, je vous la conseille si vous aimez ouais. bien la Formule 1 et que pour peu que vous soyez peut-être un peu anglophone ou quoi, c'est vraiment de la folie, genre euh, Netflix c'est bien mais c'est là où tu te dis que peut-être qu'ils ont fait une stratégie complètement globale qui a englobé bah, du coup le reportage mais également tout un truc social média avec leur Twitter, leur Insta mais également leur chaîne YouTube qui est excellente, est vraiment je, je, je la recommande mais voilà, j'ai posé ma petite question, <rire> je t'écoute. Écoute, t'as euh, bah, pas du tout tout à t'as pas du tout tort euh, en fait Liberty Media a racheté la Formule 1, c'est un gros groupe média américain qui a racheté la Formule 1 à CVC Capital, donc ça, ça devait être une entreprise d'investissement, genre de choses. Euh, fin 2016, je crois, pour la okay. seconde 2017, et le temps de mettre tout en place, tu veux, euh, parce qu'en fait, la Formule 1 à l'époque... 2016, on sort de la saison Lewis hamilton Nico Rosberg. Rosberg où Rosberg gagne le championnat, donc mine de rien, il y avait quand même quelque chose euh, et si tu veux, en fait, il y avait beaucoup on va dire, entre guillemets, un manque à gagner, j'ai envie de te dire, sur le, le, le business Formule 1, qui générait déjà beaucoup d'argent, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient inexploitées, notamment tout ce qui était numérique tout ce qui était réseaux sociaux, etc. qui a été un virage qui n'a pas du tout été pris par la Formule 1 dans le début des années 2000-2010 ouais. euh, il y avait une chaîne YouTube mais si tu veux, il y avait trois contenus par mois genre de choses enfin, ah, pas, pas terrible quoi fait pas rêver. le seul truc qu'ils savaient très très bien faire c'était de déposer leurs images chez youtube en disant alors ça euh, si jamais il y en a des petits il y a des, petits, <rire> y a des petits clampins qui l'utilisent bam tu strikes tu, euh, tu s'il y a tout. un extrait <rire> tu es mort hein. exactement donc euh, bon un peu compliqué donc effectivement liberty media est arrivé ils ont mis en place le temps de mettre en place une stratégie de ouais. recruter du monde parce que le marketing de la f1 avant liberty media c'était quatre personnes donc là, tu te bah ouais, mais les gars, pour générer 2 milliards de chiffre d'affaires, il euh, bon, euh, faut avoir les, les épaules solides, tu vois, un peu. Euh. Et donc, du coup, euh, ils sont arrivés, ils ont commencé à mettre en place toute une stratégie, etc. Netflix faisait partie de, forcément de, de ça. Euh, YouTube et leur chaîne YouTube et le développement des réseaux sociaux et de l'ouverture, on va dire, de la F1 au monde des réseaux sociaux faisait partie de cette stratégie-là. Donc, c'est pas de... On va dire que, voilà, c'est arrivé en même temps que Liberty Media. Ouais. Euh, ça, a été, euh, ça a été un bénéfice pour absolument tout le monde, euh, les fans euh, qui se sont rapprochés de plus en plus de, de leur euh, pilote, de, de leur équipe etc euh, ça reste toujours un, un sport un petit peu cher hein, forcément mais, euh, mais dans l'ensemble il y, y a beaucoup plus de, de, de contacts, euh, de liens entre euh, la F1 et, euh, ses, euh, et ses, ses spectateurs et donc là franchement c'est vraiment top donc euh, il ouais, n'y a pas eu que le documentaire Netflix il y a eu un tout qui a, été, euh, qui a été produit on va dire, qui a été mis en place pendant plusieurs euh, un story. Telling, stratégie, Exactement. ouais. Exactement, ouais. Et toi, dans quelle mesure tu penses que ça, ça, ça, ça a un petit peu aidé tes contenus Et dans quelle mesure tu penses que en as bénéficié de tout ça j'ai envie de te dire que sans Netflix euh, genre, alors, enfin, en vrai sans Netflix je pense qu'un jour ou l'autre je serais arrivé là où je suis mais Netflix a été un boost et un accélérateur euh, incroyable euh, pas que pour moi je pense pour euh, d'autres oui. créateurs de contenu bien pour sûr. tout le monde mais, euh, mais ça ça, peut, ça pèse dans la balance mais euh, d'une force je, en, je vais pas dire que je dois ma carrière à Netflix mais presque quelque part euh, j'ai envie <rire> de te dire euh, c'est assez vénère donc euh, <rire> to donc, donc tout euh, j'ai mon abonnement Netflix et tout je regarde beaucoup Netflix tout va bien je suis, je suis corporate tu vois mais euh, mais et ouais, ouais, non franchement, le, le boost de Drive to Survive a été incroyable parce que en fait, euh, ils ont su grâce, en tout cas avec la première saison, la deuxième, la troisième, après on peut avoir euh, des, ses avis, etc. Mais ce qui est sûr sur la première saison, c'est qu'en en fait, ils ont parfaitement cadré le, le ressenti que les fans, euh, que, que nous les fans de la première heure, entre guillemets, on a quand on regarde un, un grand prix de Formule ouais. 1 ou ce que, ce que le, le sport nous procure en termes d'émotions, euh, les voitures qui passent, le, le danger, le, le d'être à la limite, genre de choses, les rivalités, etc. Enfin, il y, y a tout ça et tout ça, ça a été vachement bien ficelé, entre guillemets, sur la première saison. Alors, il y a quelques facilités scénaristiques, on va pas se le cacher. Sur la première saison, encore ça va. La deuxième, la troisième. Là, tu fais ouais, un ouais, peu ouais, plus tiré par les cheveux. Ouais, les frères, euh, abusez pas non plus, tu vois. Mais euh, mais euh, la première saison a été vraiment incroyable parce qu'elle véhicule vraiment l'émotion on a, nous, euh, fans de sport auto et de Formule 1, et ça, je trouve que ça a été vraiment parfait, parce que du coup, effectivement, euh, quand tu es touché par l'émotion, bah, ça peut pas te laisser indifférent. Ah, et c'est là où euh, bah, ça a fonctionné, par rapport à un documentaire, euh, par rapport à des rétrospectives de Canal, etc., qui sont vachement bien faites aussi, tu vois, mais qui portent beaucoup plus sur le sportif, mmh. et beaucoup moins sur l'émotion, alors ça va porter sur l'émotion du sport, etc., mais beaucoup moins sur l'émotion intrinsèque de la Formule 1. Là, en fait. c'était du storytelling en plus, ah, un ouais. peu à l'américaine ouais, et bah, tout, bah, machin. Et la première ouf. saison, c'est bien celle avec Daniel Ricardo, Ouais. Qu'on voit encore chez Red Bull et tout. C'est ça, exactement. moi, ah ouais, c'était ouais, la folie. incroyable. Au début, j'ai vu ce gars, je me suis dit, lui, là Ouais. ouais. Puis alors, tu sais qu'ils se sont fait plaisir sur les, euh, sur les effets euh, sonores. Ils sont abusés, les mecs. Parce que les moteurs, c'est pas du tout ce, ce bruit-là. Mais c'est ça aussi qu'on a envie d'entendre, tu vois. C'est ouais, quand la voiture, elle passe, t'as l'impression qu'elle fait un bruit de V12, alors que pas du tout. <rire> mais absolument pas. Mais, mais dans, dans l'idée, dans c'est exactement ça. Quand, elle, quand elle, Verstappen, t'as un moment donné où Verstappen, il, il est en caméra embarqué à Monaco. Et dès qu'il frôle les murs, t'entends un. Oh oh oh alors, non, tu vois, ça se passe pas comme ça, en vrai. Mais par contre, mais oui, évidemment, quand t'es dans la voiture, c'est ça que tu ressens. C'est ça que, ouais, pour l'immersion. Mais évidemment, c'est pour ça que tu, tu regardes ça. Donc, euh, si, si, euh, sur Netflix, ça, ça fait pas le bruit, évidemment que toi, devant ta télé, t'es là, tu Donc, euh, oui, bah, forcément, c'est ça. Quoi. <rire> il y a Hydro, au même moment qui dans le chat, avant même terrible. que tu le dises, il a dit SO Monaco Verstappen. Il a dit exactement ça. Et ben voilà, ben voilà. On Dédic est connecté avec Hydro, gros. Bon. Dédicace à notre ami Hydro. Je l'aime bien, je l'aime bien. C'est lui tu va y solliciter, tu verras il y aura ces interventions ah c'est le dernier carton y que j'ai reçu Arrive du coup 2020 et y a un petit quoi confinement GP annulé Petit couac ouais. léger un Léger couac <rire> Comment est-ce que tu as passé un petit peu l'obstacle et toi ça t'a fait quoi Parce qu'à ce moment-là tu commençais à, à arriver à un niveau où tu commençais à être un peu invité à droite à gauche tu vois j'ai vu des petits GP euh, en ligne pendant le confinement tu ouais, commençais à, à commenter des événements à être invité à droite à gauche es, c'était comment cette euh, période Écoute c'est assez marrant euh, en fait fin 2019 on, on termine la première grosse saison des Pistonnés donc avec Manu, Hamza, Brice et la First Team et, euh, et on commence un petit peu à faire notre trou euh, voilà les, les gens nous, re dire nous reconnaissent dans la rue mais savent de, les, les, les gens du métier en tout cas savent qui on est qui sont les Pistonnés etc et ouais. donc on a pris une grosse claque en disant punaise franchement lourd parce que on s'attendait pas à ça. On s'attendait à faire une belle émission sur YouTube, etc. On s'attendait pas à ce qu'elle marche autant. Euh, et du coup, on a eu quand même un, une certaine reconnaissance dans le milieu. Euh, beaucoup de journalistes sont venus nous voir. Beaucoup de, de, de, de personnes du monde de la F1 sont venues nous voir en disant :« C'est génial ce que vous faites. Vraiment bravo et tout. » Donc, euh, on a été vraiment... Euh, de, très agréablement surpris par ça donc ça fin 2019 les portes commençaient un petit peu à s'ouvrir confinement 2020 aïe euh, coup dur euh, mais on était invités à quelques événements etc euh, forcément le confinement a apporté euh, pas mal de choses je me suis retrouvé euh, à streamer du coup bah, un petit peu comme tout le monde à me remettre un petit peu sur Twitch euh, à faire pas mal de lives etc il y a eu des lives un peu plus difficiles que d'autres euh, sur certains jeux parce que bon bah, j'aime ai, pas perdre donc forcément je m'énerve très rapidement ah ouais vraiment euh, c'est compliqué c'est que t -t là à moments, il, y des, euh... il y a des moments et si ça me fait câbler je, je câble ça va pas du tout quoi mais euh, mais après après je redescends tu vois et je bon bah ouais j'ai fait de la merde bon bah c'est comme ça tu vois ah, excusez-moi euh, ouais, bah oui ouais, ça arrive euh, je me suis retrouvé effectivement dans des dans des dans des virtuels grands prix avec euh, Lando Norris Nicolas Latifi Charles Leclerc Charles, vu. Leclerc Charles Leclerc Charles Leclerc qui a sub à ma chaîne enfin euh, je, je, je, je on est sur quelle planète frère mais qu'est-ce qui se passe c'est incroyable donc euh, donc lourd de ouf tu vois c'est vraiment euh, confinement qui on va dire se passait pas trop mal ouais. en vrai même si ça a été compliqué de faire des vidéos pour parler de F1 etc le Twitch a été un exutoire entre guillemets qui permet quand même de, de faire des choses euh, en plus bon alors, personnellement ça a été aussi alors pas aussi dur que ça le premier confinement a été, ça a été tu vois parce qu'au final on est des créateurs de contenu on est souvent sur le PC on est souvent euh, bah, en stream ou à faire des vidéos et ah, ça s'est passé donc, c'est passé. Le premier confinement s'est plutôt bien passé, même si bon, bah, je, je me suis séparé de ma, compine, de ma copine juste euh, la veille du confinement. Euh, 13 disant, mars 2020, à peu C'était ça. Euh, du coup, euh, bon, alors, on, on habitait ensemble. Mmh. Elle a passé le confinement chez moi, etc. Donc, ah oui! mais en fait on, non mais alors on, on s'est séparés en, en, en, bon en, en bon terme donc le confinement en fait au final qu'on l'est passé ensemble je pense que ça a été bénéfique pour nous deux parce que du coup tu vois genre, t as, t as une présence et c'est ça que le deuxième confinement m'a mis un petit peu en plein dans la tronche c'est que quand t'es tout seul c'est beaucoup plus difficile et, okay. euh, et du coup effectivement le deuxième confinement a été plus dur euh, parce que bah euh, sais les, les terrasses qui sont pas ouvertes les restos qui sont pas ouverts euh, le couvre-feu t'as pas envie de sortir mais il faut sortir faut s'aérer etc et en vrai ça a été ça, ça a été assez difficile mes premiers confinement étaient plutôt correct. Il hey, y a de la maturité ouais. hein, quand ah, même ouais, un ouais, petit ouais. peu dans ça, parce que moi franchement j'avoue que même en tant qu'homme, en, qu en tant que personne, je sais pas si j'aurais, euh, si je m'étais comme ça séparé la veille du confinement, si j'aurais pu passer encore après des semaines à côté d'une personne avec qui je m'étais séparé, même si c'est en bon bah, terme, alors, ça s'entend, euh, mais moi, on moi dormait je suis un... plus dans le même lit. Euh, <rire> ouais, oui, dire, je me me une, une semaine sur deux c'était le canap, <rire> mais euh, bon, bah, ça allait, quoi. en vrai ça allait, ça allait, ça s'est bien passé, c'est ça le principal. Quoi. Ah le deuxième, je peux comprendre, ah, le deuxième, moi je suis parti en Estonie, donc... Dire. Oh la chance C'était bien l'Estonie C'était peut-être sa mère. The mm -hmm. cat ah j'ai fui gros. Je... <rire> T'as tellement raison. Je le raconte souvent dans un corps au livre donc c'est assez marrant mais moi je t'ai dit j'ai vu octobre 2020 ah, ça commence à partir truc, en oui, couille. Oui, oui. J'ai tapé tous les pays d'Europe suivi de Covid. J'ai vu là où il y en avait le moins. Je suis parti là-bas. <rire> ah, vraiment ça ouais, aurait ouais, été les bravo. îles Féroé Je serais parti aux îles Féroé gros. Bah, je vais vraiment <rire> me casser la tête. <rire> Maintenant tu fais plus trop de gaming et essentiellement de la vulga et du commentaire un ouais. peu analyse d'actualité et tous les fast five et tout. Je suis beaucoup j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu les mieux avec ses fast five, ses vidéos à thème, etc. que à l'époque où tu faisais peut-être un peu des deux ou alors que du jeu vidéo. Ou est-ce que tu es un peu nostalgique ou vraiment ta, la période où tu es là à l'heure actuelle c'est l'idéal, c'est ton prime, genre. J'ai envie de te dire, dire c'est euh, différent. Je sais pas s'il si y a une période mieux que l'autre, mais chaque période m'a apporté des choses euh, sur la manière dont j'ai envie de faire des vidéos. Mmh. Euh, chaque année, je, je remets en question ce que je fais. Là, c'est presque une première de faire deux, deux saisons de Fast Five, on va dire, à la suite. Ouais. Parce que chaque année, j'essaie toujours de, de me débrouiller pour trouver des nouveaux contenus, des nouvelles choses. De changer tes trucs. Ouais, euh, ouais bah, parce que j'ai besoin, besoin de renouveau en fait chaque année. J si j'ai pas un renouveau, c est, c est, je, je, ma créativité ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner. Okay. Et, et si tu veux, en fait, ce qui m'apporte beaucoup dans les vidéos que je fais en ce moment, c'est que je, ça me permet de remettre en question des choses que je connais déjà. Euh, d'apprendre des, des choses que je ne connais pas euh, et d'essayer de les vulgariser et du coup de vraiment bah, bien comprendre ce que je fais. Et d'être carré. Et d'être carré, exactement. Alors ça n'empêche pas qu'il y a souvent des, des petites coquilles où je me dis, putain, évidemment, j'ai oublié ça. Il n'y a pas de vidéo parfaite. Donc déjà, c'est énervant. Donc euh, tu, tu, tu, tu désamorces ça un petit peu en te disant bon, bah la prochaine sera mieux. On essaie de faire au moins aussi bien que... Surtout voilà. des fois, quand tu fais une petite approximation, mmh. il va y avoir des personnes qui n'ont pas vu qu'on t'a déjà fait la remarque. Et donc là, tu vas avoir la même remarque 70 <rire> fois ça peut arriver ouais. ça peut arriver t'as envie de caler hein. bah, ouais oui et non parce que je sais que j'ai fait l'erreur donc je me dis bon c'est pas trop grave faudra juste que je la corrige la prochaine fois que je parle de ce genre de sujet ouais. tu vois bien que bah, du, comme j'ai une mémoire de poisson rouge j'oublie donc forcément on me refait le... bah, la, remarque, <rire> le, la, remarque, <rire> la remarque donc voilà ouais il est pas pour lui hein. <rire> c'est exactement ça mais non ouais, j'essaie quand même d'apporter. en fait le, le but de, de mes vidéos aujourd'hui et, et je trouve beaucoup de sens à ce que je fais c'est pour ça que j'aime ce que je fais c'est de, de donner des, des faits d'établir une situation, ouais. de donner euh, une réflexion et surtout de poser une sorte de questionnement pour, que, euh, de, pour, pour donner, on va dire entre guillemets, les outils aux, aux spectateurs, aux viewers de se poser des questions derrière, d'avoir leur propre réflexion et de se faire leur propre opinion sur certains certaines choses du sport on va dire voire même explorer peut-être certains oui. un, enfin pistes auxquelles ils n'avaient même Et pas pensé au préalable exactement le but du jeu c'est de me dire si euh, en fait c'est s'il y a au moins un viewer qui se dit j'avais pas vu ça de cette manière là ouais. c'est gagné j'ai pas besoin de faire euh, voilà si c'est ça qui arrive c'est gagné. La vidéo qui m'inspire exactement ce que tu es en train de dire, c'est celle sur Oui, Exactement. Celle, ben en fait, celle sur Matt Zepin, c'est vraiment l'elle, je trouve, qui résume un petit peu ce que tu viens de dire. En fait, j'adore me faire l'avocat du diable parce que j'adore prendre le contre-pied. Euh, c'est ça, c'est aussi grâce à un prof d'anglais que j'avais au lycée euh, qui nous disait qu nous mettait les, les sujets les plus bateaux tu sais, en écriture et tout. Mais les sujets horribles où tu t'as ouais. en canné tellement, tu vois le truc. Je me suis mais comment je vais faire euh, 500 mots là-dessus C'est mmh. horrible. Et en fait, il nous dit toujours, prenez le sujet à contre-pied. Et en fait... J'avais envie de faire une vidéo sur Mazepine, mais en fait, toutes les vidéos se ressemblaient un petit peu, que ce soit anglophone ou français d'ailleurs, c'est, mérite-t-il oui ou non sa place, tu vois, et euh, bah oui et non, et oui et non, tu vois, et là, tu te dis, bon, bah oui, c'est très basique, ça fait sens, c'est normal, c'est un, un angle comme un autre. Ouais, tu vois mais c'est juste un plus un égal 2 deux un peu. C'est un petit peu ça, et, je, et franchement, la vidéo, j'ai mis trois jours à trouver le bon angle en me disant, bon, bah tu sais quoi, je vais me faire l'avocat du diable, je vais dire à quel point ça a été dur pour Mazepine d'arriver en Formule 1, et c'est vrai que ça te fait explorer des pistes complètes complètement différente qui sont intéressantes, alors c'est pas forcément mon opinion à moi tu vois mais je trouve que c'est intéressant de contrebalancer avec tout ce ouais. qu'on peut regarder voir sur Mazépine et, euh, et je trouvais, euh, trouvais l'idée et l'angle vraiment assez appréciable et euh, je me suis éclaté à l'affaire faire pour le coup euh, parce que bah, ça, ça permet aussi d'emmener un petit peu plus de philosophie d'essayer de prendre du recul, de voir que il n'y a pas que notre société en Europe, en France etc, ouais. qu'il y a d'autres cultures et qu'elles fonctionnent absolument pas de la même manière que nous, euh, que ce soit les oligarques russes, que ce soit le monde musulman que ce soit le monde asiatique, même même le monde américain fonctionne pas de la même ouais, manière, sud-américain, exactement. C'est et, et on se rend pas compte en fait de ça euh, parce qu'on prend assez pour acquis que la société occidentale entre guillemets ouais. est assez uniformisée, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis arrivé à cette conclusion en parlant euh, d'autre chose. Tu vois, à des moments, j'étais dans des débats avec euh, euh, des personnes concernant euh, bah justement, tu sais, c'était la propagation du sport et euh, des personnes qui pensaient vraiment que certains euh, sportifs de certaines euh, professions étaient. Ouais quasi aussi connus. Bon après là je me permets un petit débat par Voilà mais... je me permets. Allez, ouais. mais en gros c'est des mecs qui pensaient par exemple que certaines stars de euh, basket ou de tennis ou de foot américain étaient plus connues que d'autres superstars du football, mais parce que ils étaient en gros les meilleurs de leur catégorie. Tu vois. Ouais. Donc euh, ne serait-ce par exemple qu'un Michael Phelps mmh. ou euh, un Tiger Woods. Tu mmh, vois Et moi je leur disais oui c'est vrai que dans notre société un peu occidentalisée tout. Tiger Woods on le connaît parce que voilà c'est un grand nom du golf etc. pareil exemple, pour Michael Phelps il fait les JO et tout, c'est ouais. propre. Mais je leur dis, le seul sport qui a pénétré littéralement toutes les couches de toutes les sociétés, quelles que soient les cultures dans le monde, mmh. c'est le football. Ouais, enfin, c'est mon avis, je, voilà, je me permets, mais le football, il est vraiment, je trouve, implanté de partout, du petit village, euh, dans un petit continent, à euh, des grands endroits beaucoup plus euh, « mainstream », entre guillemets, beaucoup plus machin. Et donc je leur disais, bah, à côté de ça, c'est vrai que Tiger Woods, et tout, dans notre société un peu occidentale, on sait qui c'est, mmh. mais ailleurs, sans partir dans le cliché en mode « Oh mais ils n'ont pas internet, ils ne sont pas informés. <rire> C'est peut-être un peu moins dans leur culture que de connaître certains de ces noms qui, pour nous, nous paraissent évidents. Et vis-à-vis -vis de ce que tu viens de dire, donc des oligarques russes, etc., machin, bah, forcément je m'habille dis... culture exactement sans dénigrer ouais, et dire bien sûr. Oh bah eux, ils ont pas ouais. internet ils sont mais bah non. non, ils ont le droit ils Juste ont que le droit de pas avoir la même la même culture que nous quoi ah, la même culture la même base les, les mêmes informations que tu regardes et tout c'est peut-être totalement différent et des noms comme nous bah voilà par exemple quelqu'un joue... il dit bah, Tom Brady Tom ouais, bien Brady bien nous euh, on connaît euh, ouais. je pense que si tu vas ailleurs bah, peut-être, j'en sais rien, au Moyen-Orient, je suis pas sûr que Tom Brady, la plupart se disent, ah oh bah tiens, ouais. Tom Brady, je connais, tu vois. Donc voilà, c'était juste un petit exemple parallèle, mais je comprends mmh. totalement ce que tu voulais dire vis-à-vis -vis des cultures et des différences qu'il peut y avoir dedans. C'est ça. C'est très intéressant, j'aime bien. Exactement. J'aime bien, j'aime bien. <rire> Il reste plus que six grands prix, Verstappen et Al sont en coude à coude. Si tu devais donner un petit prodo, là, comme ça, tout de suite, de, de brut de décoffrage, et pourquoi Quel serait-il Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Là il y, y a quand même un petit avantage à Verstappen, euh, j ai, j ai, je, je l'ai dit dans une de mes vidéos ouais. euh, que j'ai faite il n'y a pas longtemps justement où euh, je supporte généralement plus l'outsider que, le, que le, le, le, le dominant on va dire. Pareil. Termes. Euh, mais, mais je pense que c'est le propre de beaucoup de gens en fait, dans le sport. On aime voir de nouvelles histoires s'écrire, etc. Euh, là, alors, par contre, factuellement parlant, il y a probablement un petit avantage à Verstappen dans le sens où euh, Verstappen a l'air, d'abord d'un point de vue plus comportemental, un peu plus à l'aise, j'ai l'impression. Il sait ce qu'il fait. Euh, là, sur les deux derniers Grands Prix, même s'il n'a pas gagné, il a pris un max de points par rapport à Hamilton qui est, on sent un petit peu plus en, en difficulté, je vois, un petit peu plus... Euh, un peu moins serein que d'habitude euh, et surtout ça va jouer sur les éléments moteurs parce que Verstappen a un moteur neuf pour la, le reste de la saison mmh. alors que Lewis Hamilton a pris juste un, un élément moteur donc le moteur à combustion interne, un nouveau moteur comme ça pour euh, le Grand Prix de Turquie mais les autres éléments de son moteur sont des, les derniers éléments qu'il a donc si jamais il y en a un qui casse il prendra des places de pénalité. Donc genre il devoir reprendre un nouveau moteur dans un nouveau Grand Prix et repartir de derrière et, Grosso modo, modo c'est un petit peu tiré par les cheveux mais t'as compris le, okay. le, le concept un petit peu ça. Donc du coup, il a un, il a un moteur peut-être un petit peu moins neuf entre guillemets Lewis Hamilton pour finir la saison et peut-être que ça peut jouer là-dessus. Mmh. Euh, peut-être qu'il manquera un chouïa de puissance par ceci, par cela, etc. Et ça peut mettre un doigt dans l'engrenage et te retrouver à dire bah ouais mais si tu avais fait la pole position, là tu pars troisième, tu te fais taper au premier virage, bah yeah. oui mais pas de bol mon pote, il fallait, fallait partir premier et ça joue à 2-3 dixièmes sur une calife tu vois. Donc je dirais avantage à Verstappen qui a l'air plus serein. Maintenant, aller chercher son premier titre mondial, c'est jamais facile, il y a toujours un, un truc. Mais euh, comme le disait Rosberg, il y a un moment dans la saison, sur la fin de saison, où tu as un clic, où tu te dis « là, c'est peut-être dans la poche, là, là, il ne faut pas faire d'erreur. Si, si je fais bien correctement tout ce que je fais d'habitude, ça fonctionne. Donc, euh, je pense qu'on est à peu près dans ces environs-là. On verra Austin, Weekend ce, ce que ça donne en tout cas. Ouais, ça me plaît, ça. Moi, moi aussi, je, là, bon euh, je suis un formulique, hein, mais j'ai grave envie de Verstappen gagne. Quand, quand j'ai commencé à regarder le cyclisme en 2010, le tour de 2009, il euh, y avait euh, Alberto Contador, qui était euh, un des meilleurs à l'époque, un gros favori et tout. Ouais. Et puis, tu avais le second, qui était Andy Schleck, un petit luxembourgeois, etc. Et, voilà. ouais. et moi, j'étais trop pour Andy Schleck. Tu vois. Je voulais pas que Contador y gagne parce que c'était celui qui gagnait habituellement même si à cette époque-là il est pas cette euh, TDF c'était quand même un gros favori donc, du coup j'étais mmh. toujours pour Andy donc là c'est pareil je ça. me retrouve pareil 10 ans plus tard sur un autre sport vu qu'Hamilton gagne souvent il reste quand même un mec génial je t'admire Stéphanie Schleck donc là Stéphanie ça m'a fait plaisir ah, bah, <rire> non mais en vrai en vrai on enfin moi j'admire toujours autant Hamilton parce qu'il est incroyablement régulier en fait ce, on, ce dont on se rend pas compte et moi je l'ai compris aussi euh, mmh. on va dire un peu on va dire cette année ou ouais. peut-être l'année dernière c'est que au top c'est presque facile comparé à rester au top. ok oui. Et pour rester, alors on peut dire ce qu'on veut, il a la meilleure voiture, etc. Il n'y a pas de souci, mais se pointer tous les week-ends euh, avec euh, l'intention de gagner, même si tu as la meilleure voiture, faire le, le taf, le taf n'avoir aucun problème, euh, que ce soit dans l'équipe, que ce soit euh, sur les arrêts au stand, sur les départs, etc. Même quand ça ne va pas, il arrive à, à faire ce qu'il faut, etc. Là, cette année, c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais je me suis rendu compte à quel point, en fait, finalement, un petit truc ça peut tout foirer et au final aligner euh, comme ça les victoires euh, pendant autant d'années mais c'est une prouesse dont on se rend vraiment pas compte et c'était la même chose pour Michael Schumacher au final tu vois mais c'est rester au top comme il l'a fait ouais. c'est incroyable la régularité c'est oufissime la régularité sur le long terme incroyable ah ouais en parlant de ces deux-là, tu penses quoi Un peu de la guéguerre interposée entre ouais, ouais, les deux kiffe. communautés Ouais, je kiffe, moi. Ouais. Je, je, je veux que les... Alors, je, sans leur vouloir, sans, sans vouloir qu'il y en ait un qui se blesse, parce ouais, que... Euh, non, on veut pas, tu vois, mais bien sûr que j'ai envie de les voir, euh, je, je, dans les prochains Grands Prix, ça serait mentir de, de dire que j'ai pas envie de les voir euh, se mettre au tas tous les deux, quoi. Je, je, je, sans qu'ils se fassent mal, mais... Bien je, sûr. Je, je, je, alors, franchement, si, si on est entre nous, tu vois, je serais à deux doigts de me dire, faudrait qu'ils sortent de leur cockpit et qu'ils commencent à se mettre des coups de casque <rire> ou ce genre de truc, mais histoire d'aller encore plus loin. Ah quoi. Netflix, oui. tu vois, mais ça, ça se fait en NASCAR, tu vois, ça ça, ça se fait sur des, des courses américaines, généralement, quand les mecs parce que les mecs sont sur chauds là-bas. Bon, évidemment, ça renvoie pas un message très positif, tu vois, mais on a besoin d'avoir une rivalité comme ça, on a eu une rivalité comme ça avec Nico Rosberg ouais. et Lewis Hamilton, c'était exacerbé, euh, c'était génial pour le coup, sans aller jusqu'au point, évidemment, bien mais bien sûr, j'ai envie de les voir euh, se mettre des petits coups de roue, genre de choses, aller un petit peu à l'intox, etc. Mais en vrai, s'il y a re-des combats en piste... Je ne suis pas certain qu'ils aillent au tas. Il y a peut-être une chance, mais ouais. euh, je pense que Verstappen sera peut-être plus sage, parce qu'il est devant. Il sera peut-être plus sage que Lewis Hamilton. Il a moins de raisons de... Exactement. Donc, euh, donc, ouais, en vrai, ouais, j'ai envie de voir la rivalité jusqu'au dernier tour du dernier Grand Prix. Enfin, voilà, c'est faut ah, que ça aille au bout, quoi. C'est normal. Mais de même, la, la formule c'est très technique. Chaque accident ou décision va donner lieu à des débats souvent incessants, peut-être encore plus compliqués que d'autres sports. Ouais. Tu trouves ça positif, que ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, ou alors un petit peu dommage car ça apporte un côté toxique alors je sais pas si ça apporte alors si ça apporte probablement un côté un peu toxique ouais. euh, c'est un peu dommage parce que on, on, on infantilise les pilotes alors que bah, c'est censé être les meilleurs du monde enfin euh, faire ce qu'ils font c'est piloter une Formule 1 ah, c'est phénoménal c'est euh, des grands garçons ils font ça j'allais dire depuis qu'ils sont nés quasiment euh, Laissez-les, quoi. Genre, c'est des grands garçons. Let them race. Exactement. Enfin, moi, moi, je suis, je suis partisan de ça. Alors, forcément, il faut quand même un règlement pour pas faire n'importe quoi, tu bien vois. Sûr. Mais aujourd'hui, on est plus du côté. Dès qu'il se passe quelque chose, faut regarder qui est en tort ou pas. Alors que, bah, en fait, on devrait plutôt les laisser s'expliquer entre eux. Et c'est comme ça que ça, ça se faisait en Formule 1 dans les années 70, 80, quand même, de, même bien avant, hein, depuis le début de, de l'histoire des, de, des grands prix automobiles. Il y a, si tu veux, il y a ce qu'on appelle un gentleman agreement ouais. euh, qui fait que il bah, y a des choses, des, pilotes, des choses qui ne se font pas. Faire des crasses à d'autres pilotes, c'est des choses qui ne se font pas. C'est arrivé au fur et à mesure, il y a quelques pilotes qui, qui commencent à faire des crasses où bah, on disait, bah, ouais, bah, lui, lui il est dangereux, etc. Parce que oui, il euh, y, a, y a des pilotes qui, qui pouvaient mettre en danger la vie d'autres pilotes pour le, le gain d'une place, etc. Okay, euh, et et c'est et, et un petit peu dans ce sens-là. Mais il y a toujours eu un petit peu ce gentleman agreement de dire, c'est de la course automobile, c'est dangereux. Il euh, y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. et aujourd'hui avec le, le, le l'amélioration de la sécurité, on a des circuits qui sont asphaltés où c'est facile de sortir les limites de, des limites de la piste ou si tu veux on a moins la notion de danger en tout cas Quelque part, de manière subconsciente, tu vois, les pilotes savent très bien que c'est très dangereux ce qu'ils font, mais de manière subconsciente, ils vont peut-être prendre un petit peu plus de risques okay. que ceux qu'ils ne prendraient, on va dire, si c'était 20 ans en arrière et où tu aurais encore de l'herbe, du gravier, etc. Parce que euh, le, le, les circuits d'aujourd'hui font que tu peux piloter à 110%. Et l'erreur te sera pardonnée. Il euh, y a 20 ans, tu pilotais à 110%, tu te mangeais un mur à 230%. Et c'était. Et, et bon, bah, alors tu mourrais pas forcément, mais tu, te, tu pouvais te faire quand même très très mal. Donc il y a, y a un petit peu de tout ça. Et en fait, c'est aussi là où il faut essayer de trouver un, le, le juste milieu entre. Il faut les laisser faire, c'est des grands garçons. Et aussi, il faut leur mettre des outils à, à disposition pour dire les gars, il euh, y, y a des choses, vous pouvez pas le faire. quoi. Il ouais. faut, faut remettre de l'herbe, il faut remettre du gravier, il faut remettre des barrières naturelles qui font que. Bah non, tu vas pas faire n'importe quoi. Norris quand il va prendre le Redillon il le prend bien trop vite et tout, moi quand je l'ai vu attaquer le Redillon en qualif cette année je vois arriver chez non ça ça passe pas ça ça passe pas ça je, je, je l'ai senti direct je me suis dit ça, ça c'est mort le, le gars il arrive c'est mort il, il, il va trop vite parce que évidemment il veut aller chercher le, le, le temps il veut aller chercher la pôle etc et on va pas lui en vouloir de le faire mais ouais c'est le, le, le, le fait que bah, le, le circuit soit comme ça c'est le fait que tu peux prendre un petit peu plus de marche que d'habitude alors qu'en fait au final tous les pilotes euh, des années 50, 60, 70, quand tu lis leur biographie, c'est très simple, il n'y a jamais, alors il y a rarement le mot « aller plus vite ouais. », il y a toujours le mot « ne pas faire d'erreur ». Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pilotes vont faire des erreurs, c'est normal, tu vois, mais... Ils vont vouloir provoquer l'erreur pour trouver un petit peu leurs limites, etc. Alors que au lieu de. Il y a les crescendo comme on le fait à Monaco, par exemple, où bah, tu, tu, tu vas doucement au début, etc. Tu, vraiment, tout au long du week-end, tu vas de plus en plus vite. Et tu prends et du tempo. Ouais, et du tu rythme. prends le tempo et tu prends le rythme. Et c'est comme ça qu'on devrait faire sur chaque circuit au final. Ah, Alors que bah, tu peux arriver à SPA, tu peux arriver sur, euh, bah, des, des, au Paul Ricard, par exemple, et euh, mettre un premier énorme freinage en disant Ah bah ouais, ça, bah, ça passe pas. Ouais, mais bah, c'est pas grave, bah, bien, je coupe à travers champ je m'en fiche. Donc du coup, il ouais, y a vraiment un petit peu ça, mais dans l'ensemble, faut, faut les laisser faire. C'est des grands garçons, même sur les combats roue contre roue, tu vois. Je, moi, je suis partisan de, de se dire que... Euh, J'aime bien, ça garçons. a l'air un peu à l'ancienne. Mais, ouais, mais c'est à l'ancienne, tu vois, c'est de se dire, les gars, euh, c'est bon, si l'autre te met un coup de roue, tu vas le voir dans son garage, tu lui dis ces quatre vérités, vous discutez ensemble, vous dites, est-ce que ça, c'est -ce correct ce que tu as fait avec moi Oui, non, machin, on s'explique, et on voit pour la prochaine course. Et si à la prochaine course, il y a une récidive, peut-être que là, ce serait bien que la FIA arrive et dise... Euh, on va se calmer les frérots, euh, ouais. on est là pour quand même s'amuser à la Magicale. base et pas pour se tuer. Quoi. Et il ouais, ne faut pas baby à ce ouais. point jusqu'à en aseptiser peut-être des fois un peu la ça chose. Ça aseptise euh... un petit peu la chose. Euh, y a, y a eu, euh, ça allait mieux en 2019, euh, où vraiment il y a eu un petit peu trop de surplus sur justement du babysitting de la pénalité qui tombe, alors que bon, bah, ça va quoi, les gars, ah calmez-vous. Ouais. Euh, et là, depuis le début d'année, euh, on sent que c'est euh, un, peu, un peu violent, c'est un peu dommage. Je vois, je vois. Tu as déclaré que le Grand Prix d'Espagne 2001 était le moment le plus marquant que tu aies ouais. vécu en termes de sport. Ouais. Moi, je ne l'ai pas connu. Ouais. Pourquoi euh, Comme dans la vidéo que j'ai sortie là-dessus, en vrai, c'est parce que tout simplement... Euh c'est ma première euh, émotion euh, de, de sport, je vais dire, peut-être toute catégorie confondue, ouais. euh, qui m'a fait à la fois pleurer de joie et pleurer de tristesse, parce que bah, Schumacher a gagné euh, et Akinen a perdu sans pouvoir combattre. Euh, et si tu veux, il n'y a pas eu de combat en piste, il y a eu de la com du combat stratégique. Euh, et quand tu es gamin, je devais avoir 9-10 ans, quelque chose comme ça, euh, bah, ouais, ça a été... Euh c'est, compliqué de comprendre la stratégie à ce stade là et du coup, euh, ouais, quand tu vois dans le dernier tour, la voiture de, de qui s'arrête, et bah ouais, mais, je suis content pour Schumacher, parce que, en fait, c'est lui qui devait gagner, il a mené tout le grand prix, etc., oh, ouais, mais mais il y a eu un stratégique de, de Akinen. et tu fais, bah ouais, mais, on m'a volé quelque chose, j'ai l'impression qu'on m'a volé un peu quelque chose, tu vois, et, et ça m'a fait pleurer de, de jouets de tristesse. Ce qui m'a rendu euh, confus auprès de ma mère et dit bon ça va lui passer le gamin. Euh, ouais dans cette dit, vidéo j'ai vu que c'est racontais que ouais, t'étais un peu... Euh... <rire> ah mais j'étais choqué ma mère, elle, elle, elle devait rien comprendre genre, mais pourquoi il pleure Bah ouais je suis Chumarer il a gagné Bah ouais, ouais bah, c'est euh, bien bah, C'est bien ouais c'est super Ah mais qui ouais, il, il a perdu Bah oui il bah, n'y a, a qu'un gagnant, désolé frère <rire> Donc ouais ça s'est passé comme ça ouais. ah, Ça c'est marrant, c'est marrant ah, bah, bien. Ouais. Quel est ton rappeur avec les autres Rape... Euh, quel bon est rappeur. ton rapport Et moi enfin je suis plutôt bon. 50 cents perso <rire> à l'ancienne encore une à fois gros. quel est ton rapport avec les autres créateurs de contenu du monde de la Formule 1 en France euh, alors écoute chez... à part Hydro ouais. euh parce que là du coup j'ai un, un blanc total dans ma tête. Euh... T'as même une photo Insta <rire> avec plusieurs d'entre eux quand même. Euh, probablement ouais, attends, je sais même plus. Ah, mais, mais, juste F1 Ouais, je crois. F1 euh... ou global de ce monde, un peu du sport automobile. bah euh, sp... euh, eh ben, écoute, à Paris Hydro euh, Anna, ouais, Anna Honner mmh. euh, En vrai, en vrai je sors pas de ma grotte, moi je suis un gars qui. J'ai quitté Twitter, donc les tweetos, bah non. Mmh. Euh, euh, du coup, attends, mais il y a qui d'autre Alors, il y a Formule Blabla, il y a Le Circuit, il y a Pitstop F1, ouais. il doit y en avoir d'autres. Euh, j'ai pris contact vite fait avec Pitstop F1. Les autres, je crois que je leur ai jamais vraiment adressé la parole, ou j'ai peut-être dû lâcher un ou deux commentaires vite fait sur une vidéo. Euh, je regarde pas spécialement. Euh, je. Ils font leur vie, je fais la mienne en vrai. Okay. Je, je fais, en fait, je suis pas trop. Grave. En fait, j'ai tellement de taf dans ce que je fais euh, que je, je regarde peu les autres YouTubeurs. En tout cas, francophone, je regarde peu. Il y a quelques vidéos qui vont m'intéresser dans le milieu anglophone parce que c'est des sujets très particuliers, peut-être. Euh, mais en francophone, non, j'avoue que je regarde très, très peu. Là, il y en a me disent les pistonnés. Les pistonnés, oh putain! Villebrequin, Romain Alors. Monty, j'entends. Ro Romain Monty, aïe, aïe, aïe, terrible. Ah, quand je euh... demandais le rapport en mode cordial, vous entendez ouais, peut-être ah, vous parler ah, de temps en temps euh... Ah oui, non mais ça se passe bien. Enfin, je, moi, j ai, j ai pas de problème avec les gens. Je suis pas, pas un mec qui aime trop le conflit. C'est pour ça que j'ai un peu quitté des Twitter, on va dire. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ça se passe bien. Ouais, bah, les pistonnets, euh, toujours super bien. On a fait un karting quand on était au Castellet pour le Grand Prix de France, donc euh, c'était trop trop cool. Yep. Ça fait longtemps que je les ai pas vus d'ailleurs. Euh, le euh, Romain Monty, je l'ai vu il y a pas très très longtemps, je crois chose comme ça. Toujours très sympa de prendre un verre avec lui. Il se trouve beau mais bon ça faut pas lui dire qu'il est moche. <rire> <rire> Il m'en voudra Pour pas. Ça, ça faut éviter de le aïe, dire aïe, quand aïe. même c'est pas très gentil. <rire> hein. <rire> euh, et puis euh, et puis ouais euh, écoute alors Villebrequin euh, c'est assez marrant je, je vais décevoir peut-être beaucoup de gens. Mmh. Je, je suis pas très client de leurs vidéos. Euh, je trouve qu'ils ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Vraiment excellent. Je regarde une fois de temps en temps une ou deux vidéos comme ça tu vois mais je suis pas, le, je suis pas un fanatique euh, comme certains peuvent l'être, alors euh, à très juste titre, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Ouais, je ne suis pas un loulou, je ne me, je me considère pas comme étant un loulou, tu vois, genre, genre voilà, mais, mais ouais, ce qu'ils font, c'est vraiment très très bien, c'est vraiment super. Je les ai rencontrés peut-être une fois, j'aurais dit bonjour, peut-être sur une soirée, ouais. euh, un truc comme ça, je crois. Mais euh, non sinon, mais après tu peux ne pas être client d'un format ou d'une façon de faire exactement, ou, ou d'une ligne je, enfin, je, éditoriale. Pardon. Je, tu, je trouve que ce qu'ils font c'est très très intéressant, c'est euh, c'est pour un public mais je suis pas ce public-là. je Moi je suis plutôt quelqu'un de plutôt posé quoi genre euh, voilà mais, euh, mais c'est vachement bien ce qu'ils font. Je comprends. Je comprends. Voilà. Bah, tiens, en parlant d'eux, je suis allé voir Hydro, je lui ai dit, bah, tiens, est-ce que tu en as vu, il y a quelques points qui pourraient être intéressants ah, a, à a, voir avec. On va voir s'il y a de la trahison. Avec ce monsieur. <rire> Donc, du coup, je vais en prendre quelques-uns que je pense plutôt assez cool. Euh, il m'a demandé, voilà, de. Bah, il m'a demandé, mais bon, je pense même moi, ça Aye. va être cool parce que tu as parlé notamment du fait, par exemple, que tu avais quitté Twitter. Ouais. Quelle est la difficulté d'être un peu un des leaders dans un domaine encore en développement Et là où, du coup, en tant que leader pour des raisons des fois X ou Y, tu vas prendre des fois un petit peu bah, des tacles, des remarques pas super sympas et tout, notamment bah, sur Twitter, là où tu n'as pas eu, eu, par exemple, quelques, quelques petits problèmes. Ah, bah, écoute, je, je pense que c'est le, le problème d'être entre guillemets le premier, mmh. c'est qu'on est, que, euh, on est, le, on est le, le bouquet, je vais dire le bouquet, misère, le bouquet mystère, <rire> un petit peu, tu vois. C'est normal, c'est facile de taper sur celui qui, qui, qui, est, qui est premier, qui est entre guillemets le plus gros, tu vois ouais. Euh, pour, pour prendre encore une fois un contre-pied et dire, voilà, ça a toujours été tendance de se dire que bah, c'est bien de découvrir les plus petits, etc. Et j'encourage je, tout le monde à aller voir d'autres vidéos sûr. que moi, tu vois. Je ne je détiens absolument pas la vérité euh, là-dessus, tu vois. Et euh, effectivement, euh, bah. Pff, au, au tout début, ça fait, ça fait mal, tu le prends pour toi. Moi, je prenais les choses beaucoup trop à cœur aussi. Euh, je ne sais pas, il y a, y a un an euh, à peu près, on va dire. Mmh. Même il y a six mois encore, je prenais les choses très, très à cœur. Et ça a, été, euh, ça a été plus un handicap, on va dire, parce que du coup, tu prends tout très sérieusement, tu prends tout pour toi, euh, alors qu'en fait, il bah, faut apprendre à se détacher de, de tout ça, et c'est pour ça que je, je t'ai dit, euh, j'avais regardé euh, le, le, la, petite, euh, la petite pastille de popcorn corn ouais. euh, vous parliez avec, euh, euh, avec Domingo, Charlie, et... Euh, et euh, Cyrus, ouais, Cyrus. Euh, où vous parliez justement de santé mentale et ouais, genre de choses euh, ouais. et euh, je me suis un petit peu reconnu là-dedans, tu vois, il y a certaines choses où je me suis reconnu en me disant ah bah ouais, ouais mais effectivement il y a des choses que je prenais trop trop à cœur que entre l'effet et moi il y avait un jugement et que bah le jugement bah, c'était euh, c'était moi qui me le faisais etc et que bah en fait le truc c'est que sur mes vidéos il y aura personne d'autre à part moi qui sera aussi critique. Sur ce que je fais parce que je j'arrive pas à ne pas être critique sur mon travail. Tu vois, prendre du recul. Ouais. prendre du, je, je prends du recul, j'essaie de prendre du recul, alors parfois tu as la tête dans le guidon, tu vois. Mais je me, je me critique beaucoup moi-même et en fait personne, les plus grosses critiques que ce soit sur Twitter ou ailleurs, que les, les mecs vont me faire, elles, elles arriveront pas à la cheville des critiques que moi je me fais pour ouais, ouais. atteindre le niveau que j'ai envie d'atteindre tu vois et donc du coup c'est au, au début tu prends ça pour toi ça fait forcément mal quand tu vois euh, des, des piélos, c'est un connard fini ou ce genre de truc t'es là tu fais bah ouais mais enfin euh, un, tu me connais pas et deux, c'est dommage, je pense pas que je le sois, tu vois, j'essaie d'être gentil, j'essaie d'aider les autres, de faire des, des choses bien dans ma vie, tu vois. Donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est leurs avis et ça a pris du temps à m'en détacher, tu vois. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai quitté Twitter, ouais. principalement. Tu trouvais ça, toi, tu trouvais l'environnement pas terrible euh, En fait... En fait, alors j'ai le problème d'avoir quitté Twitter sur un drama, donc du coup, forcément, les gens vont se dire que j'ai quitté Twitter parce que je n'encaissais pas euh, la critique, les torts, etc. Mmh. Tu vois, alors que, bah, en fait, pas du tout. Euh, en fait, ça faisait. Oh, quand j'ai quitté Twitter, c'était en juin, je crois. Mmh. Je, ça faisait déjà 6 mois où je pensais très sérieusement à désactiver mon compte et peut-être un an où je me disais bon Twitter faudrait peut-être que j'arrête ou que voilà en fait c'est passé par plein de phases de la suppression de l'application sur le téléphone à supprimer euh, directement sur mon navigateur où je devais faire l'effort de rentrer euh, etc. À mes codes pour pouvoir me connecter sur Twitter enfin, ah, je, tu t'es avait... mis des, des ah, barrières des... Et je me suis mis des barrières parce que j'avais une vraie addiction à ça tu vois mmh. et où au final je me retrouvais dedans et je me disais bah ouais mais en fait gros euh, tu ressors de là t'as pas appris forcément quelque chose t'es énervé t'es énervé t es, t es pas te, te, te, le débat t'a pas fait avancer dans ta vie euh, t'as perdu du temps euh, il y a plus de négatifs que de positif donc à un moment donné il va peut-être falloir choisir et si t'as envie de vivre une bonne vie tu vois, <rire> euh, il va peut-être falloir faire ça tu vois. Ouais, vois. Euh, donc, donc du coup effectivement je, alors je, moi je suis parti sur un drama donc du coup les, les gens vont dire aïe, aïe, aïe, c'est quoi le alors, drama en alors, quelques en mots fait, en fait en quelques mots c'était pendant le grand prix d'Azerbaïdjan de, de, ouais. à Bakou il euh, y a eu euh, deux crevaisons à haute vitesse qui étaient euh, Stroll et Verstappen à 300 ah, km vu, à... Là, et où il crache à 2-3 deux, deux, tours alors qu'il était en tête tout le long. Euh, ouais c'est ça, ouais, grosso modo ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et en fait, et en fait les, les crashs alors sont impressionnants parce qu'ils sont quand même à une vitesse qui, qui sont quand même euh, vénères tu vois, genre mmh. 300 km h c'est pas rien euh, mais l'impact en lui-même si tu veux, il a pas été phénoménal le gars, enfin, le Verstappen il sort de sa voiture il met un coup de pied dans, la, dans le pneu tu vois et pourtant il vient de prendre 300 dans un mur tu vois euh, et en fait bah, sur Twitter en fait Twitter est parti un petit peu dans l'hystérie, dans les extrêmes je trouve alors aujourd'hui je trouve que c'est le cas maintenant j'y vais plus trop donc enfin j'y vais même bon, ça a pas spécialement pas, changé hein. je sais pas si ça a changé je veux même pas savoir non, non, non, mais mais mais mais du coup il y a eu un petit peu d'hystérie par rapport à ça et le même week-end on a commenté avec Hydro les 24 heures du Nürburgring sur sur Automoto la chaîne et en fait il y avait eu un, un pilote amateur qui s'est mis une boîte aussi et qui est parti à l'osto tu vois et en fait j'ai bah, dit simplement les gars euh, en fait faut faut faut faire la part des choses entre oui il y a un accident à 300 km/h bah, personne n'a envie de le prendre hein. on ouais, est d'accord là-dessus c'est chaud mais il n'y a pas eu mort d'homme entre guillemets et il y en a un autre qui bah s'est pris un gros crash qui a fini à l'hosto euh reposons les, les bases quoi reposons le socle de ce qui est raisonnable entre guillemets de ce qui est euh, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas tu vois et en fait les gens ont pensé que je faisais la morale euh, aux gens qui trouvaient que bah, c'était un gros crash ouais. euh, de dire euh, ouais euh, en fait si on regarde pas les 24 heures du Nürburgring ça veut dire que ceci que cela euh, alors que c'est pas bien ah, okay, okay. et donc, genre comme une sorte de sous-entendu en mode ça. ouais vous en faites tout un truc sur la F1 mais si vous regardiez les 24 heures de machin ça, voilà. vous verriez qu'un mec Exactement. lui est allé à alors, alors okay. du coup, tu vois, c'était pas pour les mettre en défaut, je pense que mon choix de parole, euh, mon choix de mot euh, peut-être aussi n'a pas du tout aidé, probablement n'était ah, pas le bon. Ça, ça arrive, ça arrive, ça, ça arrive. C'est sûr que ça n'a pas été... Tu t'es bon mal là. exprimé, ça arrive. Mais, mais en, fait, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, et c'est aussi ça qui a été le déclencheur, c'est que sur Twitter, les gens lisent la première ligne, voire la deuxième rarement la troisième et le reste c'est même pas la peine et donc du coup à partir de ce moment là s'il y a un gros, un, un mot très accrocheur on va dire qui va les faire vriller sur la première ou deuxième ligne, le reste du tweet il sera pas lu ouais. et, et en fait t'es là tu fais bah ouais mais en fait si tu lis l'entièreté du tweet tu comprends ce que je veux dire et en fait on, a plus le, on est dans, le, dans la réaction tout le temps. On n'est pas dans, le, dans la réflexion. Ouais, je comprends. Et je comprends, tu vois, c'est de la réaction à chaud, on est sur de l'émotion, etc. Il y, a, il y a plein de choses qui sont comme ça. Et il y a un temps pour ça, mais je pense qu'il y a aussi un temps pour la réflexion. Euh, donc, donc voilà. Et c'est principalement pour ça où je me suis dit ok, tu sais quoi, désactive le compte. Peut-être que tu y reviendras dans 7 jours, etc. J'ai vu que j'avais 30 jours pour réactiver mon compte. Et en fait, au bout de 3-4 jours, fait, bon, pff, je, le, je le réactiverai pas. Tant pis, je perdrai 35 000 abonnés sur, euh, sur Twitter. C'est pas grave, c'est pas, pas la fin de ma vie quoi. Ouais je capte. Bah, surtout toi ton cœur de métier il est plutôt sur YouTube. Oui ouais, aussi ah, sur Twitch ça. et tout. il bah, y avait pas mal de choses sur Twitter. Il y a encore une fois je tweetais pas mal pendant les Grands Prix pour les réactions et tout. C'était assez marrant et tout tu vois. Donc ça je pense que ça, ça a un peu manqué. Mais mais au final je suis, je suis plus heureux comme ça. Et puis euh, puis voilà mais. Euh, mieux. Mais voilà ouais. Ça mieux. Non je vois le délire parce que moi aussi. Euh en fait, je vais être avec toi, c'est en grandissant que j'ai réussi à un peu faire attention à ça, même ces derniers mois et tout. Mais moi aussi, vis-à-vis -vis du football, j'ai aussi eu des réactions ouais. de cons ou des réactions... Vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on a pu me dire qui était des fois pas approprié et tout. Et des fois, ça m'arrive même de me dire alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui cassent les couilles, mais c'est vrai que même moi, des fois, j'ai pas été terrible, tu vois. Ouais. Et, bien sûr, bien vois, sûr. Et des fois, c'est un regret que j'ai. Et c'est aussi une manière comme ça, tu vois, des, des réseaux sociaux, pas qui te force à te comporter comme ça, mais où t'es là, t'as envie de répondre, t'as ouais, envie de machin, ça. tu prends les choses des fois trop à cœur et ouais, tout. Ça. Et c'est important de prendre la hauteur. Et mmh. franchement, des fois, vis-à-vis -vis de certaines réactions que j'ai pu avoir, même pour des gens et tout, j'ai limite envie de m'excuser, tu vois. Et... Bah, pareil, mais, mais je, ça, c'est exactement ce que je me dis tu vois c'est que mmh. j'ai eu des comportements enfin moi honnêtement je vais te dire il y a 2-3 ans j'ai eu des comportements ultra toxiques sur Twitter, ouais. euh, Twitter a fait ressortir en moi de mon point de vue vraiment le plus mauvais, ouais, de, mauvais. Ce que, de ce que j'avais tu vois, euh, mais j'ai eu des comportements sur Twitter qui ont été toxiques de ouf et, euh, et je fais partie de, de ces gens là tu vois, j'ai mis franchement j'ai mis un an et demi à me remettre de ça petit à petit tu vois ça a pris beaucoup de temps euh, là maintenant, euh, maintenant que ça fait depuis juin que j'ai plus Twitter ça va beaucoup mieux tu vois, je, je suis vraiment dans une bonne posture je suis content je suis heureux j'ai pas besoin de m'énerver je m'énerve jamais ou rarement pour mmh. deux trois trucs tu vois mais, mais vraiment j'ai plus cette, cette angoisse cette, cet énervement un peu constant que tu peux avoir sur Twitter parfois tu vois, ah ouais, vois c'est le, le cas de tout le monde encore une fois tu vois. mais, mais c'est vrai des que des fois à lire des trucs d'ailleurs ah, ouais, t'es ouais. Là, oh là, là les mecs putain mais vraiment arrêtez mais, mais, mais je te rejoins beaucoup là dessus sur le fait de, de prendre du recul et de dire ouais là là j'ai pas été cool là, là en vrai il faudrait que je m'excuse mais enfin euh, c'est pas entre guillemets pas faisable tu vois il y, y a des choses où sur les, avec qui on peut s'excuser d'autres ou bah, pour retrouver la personne c'est compliqué ah, bon, c'est pas que j'ai pas autre chose à faire mais je, euh, voilà euh, mais mais effectivement ouais tu t'es là tu j'ai ouais, pas été cool quoi c'est dommage je profite de la plateforme du coup bah c'est ton jamais il oui. y, y a plus de 1300 viewers et tout c'est est pas mal bah, d'ailleurs merci d'être aussi nombreux ça fait très... si un jour <rire> <rire> en live <rire> ou sur Twitter je vous ai déjà mal parlé pour une raison <rire> je non <justifier>. <rire> je m'excuse <rire> j'en profite pour faire la même chose hein. du coup euh, je m'excuse à mon tour euh, Là, si à jamais je vous, ai mal, euh, je vous ai mal parlé sachez que c'était dans un moment chaud où, voilà, où on peut s'énerver et où bah, derrière on regrette forcément ce qu'on fait ah. C'est beau, c'est beau. Et, et si vous m'avez déjà mal parlé et que vous le regrettez, parce que je sais que c'est largement arrivé. Allez vous arriver. faire boire du coup. Hein. Allez vous faire en gueule. <rire> je vous excuse également, il <rire> n'y a pas de souci, les gars. C'est bon. Des fois, quand on tilte un peu, on peut être des têtes ah, de con. Moi, le ah, premier, bah, je le reconnais. Bah, J'adore, on est comme ça. Hydro m'a demandé également, et ça, c'était quelque chose que j'avais noté, mais bon, j'en profite également. Euh, Qu'est-ce qui va être, à ton sens, important pour le futur de la Formule 1 et comment toi, imagines-tu ce même futur, que ce soit niveau business ou alors sport Donner du sens à la F1. Donner un sens et un rôle sociétal fort et c'est ce qui est en train de se passer avec les, les biocarburants et les carburants synthétiques alors, euh, qui est l'énergie de demain alors que l'électricité est peut-être l'énergie d'après-demain. On est peut-être un petit peu trop optimiste on va dire sur l'électricité. Il ouais. euh, alors Ils disent qu'il y a 1,8 milliard de véhicules sur la planète euh, avec un moteur à essence normal. Ce serait déjà peut-être pas mal d'utiliser de, des biocarburants qui réduisent énormément justement le, la... La conso la, Alors la conso mais surtout la production en elle-même euh, qui est 65 à 80% euh, moins carbonée entre guillemets. Donc c'est surtout sur tout ce qu'on ne va pas voir entre guillemets parce que le rejet restera similaire on va dire mais sur toute la production de carburant qui va être faite sur... En amont euh. En amont ça, déjà ça, ça va être énorme. Donc c'est un un pre, une première chose peut-être qu'un jour on aura la chance d'avoir des beaux moteurs V10, V12, avec plein de cylindres, avec un carburant propre où justement bah, il n'y aura pas trop de rejet à l'échappement et on pourra se dire oh, génial on peut continuer à faire vroom vroom à la et en même temps pas trop polluer à la planète et c'est ça vers ça vers quoi on doit tendre on doit concilier à la fois l'écologie et l'enjeu majeur qu'on a aujourd'hui qui, qui est quand même de faire face à notre propre extinction, ce qui n'est pas rien quand même dans l'histoire de l'humanité et aussi de, de dire qu'on peut quand même euh, associer des rêves qu'on a, de se dire que on a envie d'avoir de, de la belle mécanique, on a envie d'avoir la passion de l'automobile, etc. Et que les deux sont pas incompatibles, mais justement, on doit s'asseoir auto, autour d'une table et travailler dans, dans un effort commun pour avoir le meilleur des deux mondes et, et montrer à nos enfants et arrière-petits-enfants que bah, les gars, on va faire un monde de ouf, quoi. On va faire beaucoup mieux que de se dire, ah bah, on arrête la voiture, on va se déplacer que en vélo. Oui, oui, oui, oui. Non, on va pas revenir à l'âge de pierre, bien sûr que non, tu vois. On, on va continuer à prendre les avions, on va continuer à prendre le train, on va continuer à prendre la voiture. ça passera par le progrès, progrès technique et surtout par l'émotion qu'on va mettre dedans et la passion qu'on va mettre dedans et ça en fait ce qui manque aujourd'hui moi de mon point de vue à l'écologie c'est justement de la passion dans, dans tout ça et, et de se dire qu'on bah, n'est pas en contradiction on est justement dans, dans, le, dans le meilleur des deux mondes et c'est ça qu'il faut faire et il faut rêver meilleur au lieu de, de rêver un peu moins bien tu vois Ouais ok je capte Donc euh, on part là-dessus tu vois en termes de business je pense que la F1 là Jusqu'à présent, c'était un peu complexe. Là, maintenant qu'ils ont annoncé ça, ça y est, ça va un peu respirer. On va se dire, enfin, là, il y a un rôle sociétal majeur qui est très important et où bah, les compagnies pétrolières pardon, vont se mettre dedans et on va se dire, ah bah ouais, mais ouais, mais ouais, bah évidemment. Ah, J'aime bien, j'adhère à la même mentalité. Dans les grandes lignes, je suis vraiment d'accord sur ça. Tout ce qui est, euh, euh, quand ça s'appelle euh euh, Décroissance tout ça machin mmh, moi personnellement mmh. c'est pas totalement mon dada donc ouais. euh, je crois ouais. aussi un peu au progrès technique donc je me retrouve un petit peu dans tes paroles ça me plaît, ça me plaît bien. J'ai vu ta dernière vidéo là, je me permets comme ça la vidéo où tu racontes euh, le fait que euh, c'est bouché pour arriver en ouais. Formule 1, qu'il n'y a pas assez de baquets que c'est trop cher pour y accéder déjà de base, que peut-être faudrait deux équipes en plus pour mmh. permettre du coup à des champions de Formule 2 ou alors faire en sorte que le champion de Formule 2 puisse continuer en Formule 2 si besoin le temps de revenir. Mmh. Ça fait aussi partie d'une des prérogatives tu penses pour ce futur pour permettre peut-être à des gens en plus de, de, de pouvoir accéder au circuit et moi alors là c'est question de total nous parce qu'encore une fois c'est la première saison moi que je suis réellement euh, être à 24 voitures au lieu de 20 c'est pas trop problématique euh, alors non c'est pas trop problématique en vrai euh, c'est même peut-être un petit peu mieux on va dire euh, en fait le, le, le truc c'est qu'effectivement il euh, ya en fait la Formule 1 c'est un effet d'entonnoir d'accord t'as que 20 places dans le monde et grosso modo si on fait le, le cumul de tous les championnats de monoplace dans le monde à peu près tu es entre euh, 1000 et 2000 euh, entre guillemets gamins qui oh. rêvent un jour d'accéder en F1. 2000 contre 20 places, bah ouais, ça va être compliqué ça 1%. C'est c'est 1%, que... hein. c est, c est, ouais, du 1 et surtout bah en fait, tu en as qui, qui signent pour plusieurs saisons, tu en as qui vont faire 10 15 ans de carrière sans trop broncher, tu vois, un Charles Leclerc, un Lando Norris, un George Russell, etc. Ça va ah, faire des, des saisons ouais. très longues, tu vois. Donc, en fait, tant que eux sont là, bah, si tu veux, bah, euh, c'est un peu compliqué. Donc, le renouvellement de génération est un peu complexe, euh, surtout que euh, là, c'est un peu... Une... Alors, je ne sais pas si c'est une première dans l'histoire de la Formule 1, mais surtout, en ce moment, ce qui est complexe, c'est que Leclerc, Russell, Norris, euh, Verstappen, euh, Ocon. Qui... Ocon, Gasly euh, et consorts. Si tu veux, tu as à peu près la moitié de la grille qui est grosso modo de la même génération. Donc, eux, pendant 10, 15 ans, ils vont être là. Et si tu veux, bah, tu as la fin de génération d'Hamilton, Perez, Vettel, etc. qui va arriver doucement sur la fin. Mais euh, bah du coup, si tu as une zone tampon de 2, 3... Ouais, c'est ça, c'est quelques années bâtards... Qui... Bah ouais. et, et du coup, en fait, même dans l'histoire de la Formule 1, les pilotes français ont, ont un petit peu manqué parfois ce coche-là. Je pense notamment dans le milieu des années 2000, où euh, entre Olivier Panis, Jean Alesi et Romain Grosjean en 2012, bah, on a eu un Franck Montagny, fut un temps qui a fait quelques grands prix, mais mmh. pas grand-chose. On a eu un Sébastien Bourdet qui a fait une saison et demie avant de se faire virer. Mais si tu veux, il y a eu, un, y a eu un, un vrai problème générationnel. Alors, en France... Maintenant, ça arrive, etc. Tu vois, mais euh, là, c'est ouais, un petit peu tendu pour, pour un petit peu tout le monde. C'est l'effet d'entonnoir qui fait que bah ouais, à un moment donné, encore une fois, avoir deux écuries en plus, ça ne va pas résoudre le problème, mais ouais. ça va l'atténuer. Ça va créer une zone tampon qui sera pas de trop pour le coup, bah là le, le problème c'est qu'il n'y a pas de zone tampon clairement euh, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et tu penses que le plus gros frein c'est le prix que tu dois payer pour pouvoir rentrer dans le circuit Tu penses vraiment que c'est trop élevé C'est combien C'est 100 ou 200 millions C'est 200 millions ouais. C'est le ticket d'entrée 200 millions et ça c'est sans compter les, infrastru les infrastructures, le personnel que tu dois recruter, les métiers premières pour construire ta voiture etc. Enfin, les années de développement. Les, les années de les... développement et tout. Enfin, as un budget si demain tu veux lancer ton équipe de Formule 1 au bas mot en faisant les choses euh, genre vraiment euh, prix minimum. C'est 500 millions, quoi. donc c'est un demi-milliard sur la table. Euh, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est pas un investissement le, le plus sûr parce que bah, demain, tu, mets, tu peux mettre un milliard sur la table. C'est pas dit que ta bagnole, quand elle roule, elle soit rapide. Mmh. C'est euh, bah, euh, ouais, ah, euh, pas qu'une question de moyens. C'est ouais. pas qu'une question de moyens. Il faut trouver les, les bonnes personnes pour faire le projet, etc. Il Et, bah, faut former des ingénieurs, il faut former des mécaniciens, il faut former beaucoup de gens, etc. Euh, ça, ça prend du temps. Il euh, y en a en France, il y en a en, en, au Royaume-Uni, il y en a un petit peu partout dans le monde. Euh, c'est en train de se démocratiser aussi de plus en plus maintenant que la F1 commence à être beaucoup plus connue on va dire euh, et beaucoup plus euh, facilement accessible on va dire à un grand public ça va prendre le temps qu'il bah, y ait des ingénieurs, des, des, des, des gamins qui sont au lycée aujourd'hui, qui nous ouais. regardent peut-être, qui vont faire une école d'ingé, qui vont faire... peut-être qu se lancer dans les médias, qui vont vouloir travailler dans le paddock de F1, etc. Il y a plein de métiers différents qui sont géniaux, euh, mais ça va prendre du temps pour qu'ils aussi arrivent, que leur génération arrive là-dedans. Euh, mais euh, ouais, l'avenir va arriver. J'aime bien, le... bien quand tu le, dis le ça. Cette ticket, vision Le me ticket plaît. 200 millions fait un petit peu tâche en te disant, ouais, en vrai, à 24 voitures, là on serait mieux. Là, tu pourrais mettre ton ticket à 200 millions pour la... 13ème équipe pour dire, bah non, là gros, euh, on essaie de préserver un petit peu le, le, le, le prix du plateau parce que tout ce qui est rare est cher. Donc, euh, donc ouais. J'aime bien dans le chat, ça dit, oh, ça parle de moi, on arrive, on arrive. <rire> c'est bon, ça. <rire> on a hâte que vous arriviez, les gars, ça, ça fait. Et les filles aussi, parce que mine de ça. rien, mine de rien, c'est aussi une parenthèse importante c'est que la, le sport auto, en règle générale, s'est euh, démocratisé beaucoup euh, auprès de, bah, de, de, de, de la gente féminine. On voit de plus en plus de, de femmes que ce soit en mécanicienne que ce soit en ingénieur que ce soit dans les médias etc ouais. il y a de plus en plus de femmes il y a de plus en plus de femmes qui sont fans aussi de, de sport auto donc on dit bonjour à, à vous mesdemoiselles parce que bah, elles apportent vraiment de la alors j'allais dire de la fraîcheur c'est super cliché de dire ça tu vois mais un homme et une femme, pour moi, ça, ça, ça réfléchit pas forcément de la même manière. Et c'est ça que je trouve génial. C'est que bah, du coup, ça va apporter des choses que nous, on va pas forcément voir. Et, que, et nous, on va apporter aussi des choses qu'elles ne vont pas forcément voir. Et c'est ça qui est génial. Donc euh, voilà, il faut, faut pas qu'elles euh, qu qu qu baissent les bras et il faut qu'elles arrivent parce que c'est vraiment ça. top. Quoi. Dédicace à Anna, c'est elle qui m'a filé ton Là, contact pour cette a, émission. C'est grâce à Anna. <rire> Merci Anna. Une gros petit cœur. la petite, petite sœur, <rire> Elle nous a mis bien. Elle nous a mis bien. Non, bah, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Maintenant que comme ça, sur YouTube bien implanté, que tu as des bonnes idées, etc., qu en général tu trouves comme ça. Est-ce que parce que tu dis souvent qu'au bout d'un an et demi, deux ans, il te faut comme ça peut-être un renouveau, un truc en plus. Ah là il chose. va falloir un renouveau, t'inquiète pas. Hein. Est-ce qu'il y a des petits projets sans forcément de spoil ou quoi dans les fagots Enfin, dans les fago est-ce que as, tu prépares des trucs Est-ce que tu as des idées Est-ce que tu as envie peut-être de créer des événements Tu vois, peut-être que voir des mecs sur Twitch faire des gros événements, des machins, des fives, des trucs, peut-être avoir toi un jour faire une course, un truc. Est-ce qu'il y a des choses qui t'animent un peu dans ce sens Alors euh, ouais, et ça je le dois, euh, je dois beaucoup au fait que je travaille avec un agent depuis. Euh... Euh, janvier peut-être plutôt février-mars on va dire euh, j'ai eu la chance d'être d'être un talent chez Bump qui est le le, le, la, la boîte de Squeezie okay. euh, qui, qui, qui l'a montée euh, bah en partant d'ici. Non mais a pas tout de suite. Alors droit <rire> de le dire, c'est tu sais, qu'il y a personne qui va taper je à me la porte. Je... C'est hey, qualité, Amenez-le. On est à Webedia, il a cru que ça allait me dire tout ouais, à la moi, porte. Dis, alors, idée. Euh, <rire> euh, donc j'ai la chance, chance d'être euh, d'avoir euh, euh, un agent justement à ma disposition pour bah, réfléchir sur ce genre de problématiques, sur des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus long ouais. terme. Euh, et effectivement, il y en a dans les tuyaux ça prend du temps, ça prend, euh, des, ça prend de, de, des moments de réflexion, il y a des choses sur lesquelles j'étais sûr en début d'année à faire et finalement pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire, donc si tu veux, il y a les, les gros projets en fait arrivent. Ouais difficilement mais sûrement en fait ça prend beaucoup de temps au final je, je compte de compte, aussi. Ça. Bah, euh, moi sur des gros projets mec je sais pas comment on fait quoi tu vois, j'ai pas j'ai pas ça euh, j'ai pas encore cette expérience là donc ça, ça prend du temps euh, ça prend euh, ça prend aussi de l'argent tu vois c'est aussi pour ça que je fais en ce moment là dernièrement je fais quand même pas mal de sponsors sur mes vidéos et tout mmh. ça va payer de nouveaux bureaux donc ça je suis super heureux je vais ah, avoir un top, studio ça. je vais avoir un bureau bien clean et tout ah, donc bien, euh, ça. je suis trop trop content tu vois et je me dis putain ouais ça c'est encore une fois je réinvestis tout ce que je gagne entre guillemets dans ma chaîne parce que c'est ça et que derrière ça va financer des projets ça va financer des, des envies que j'ai de, de, de faire plein de trucs euh, là au bas mot grosso modo il y, y a quelques projets sur des, des docu-séries qui impliqueront d'une manière ou d'une autre des abonnés ah, sur peut-être un petit tournoi sur Twitch tu vois genre un petit championnat ça peut être sympa ah c'est cool euh, mais il y a des projets aussi de, de plus grande envergure euh, où justement prendre une casquette un petit peu plus de D'essayer de, de, de faire accéder quelqu'un justement, qui est, qui est plus sur le simulateur, de faire accéder quelqu'un à un volant, tu vois, pour essayer de faire ses premières armes avant de peut-être, pourquoi pas, signer dans une, dans une, une équipe de, de Formule 4 ou ce genre de choses, tu vois. Ah, prof, Donc, euh, voilà c'est propre, ça. j'ai envie de dire, c'est pas forcément rendre à la commune ce qu'elle m'a donné, tu vois, mais c'est de me dire, il y a des trucs super cool à faire et, et ça, c'est top. Il y a, y a d'autres projets qui vont arriver sur 2022, vraiment. Et où euh, j'ai pas fini de... <rire> j'ai pas fini de... bosser <rire> dessus. De un... ah, ouais, là, là, le, là, là, les nuits vont être courtes et tout, mais, mais c'est bien, tu vois. Genre, ça, ça m'anime et tout, donc ça, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ouais. Ah bah c'est top, c'est top. Bah écoute, sur ces quelques mots, on arrive doucement à la fin, genre. Ouais. Ah, ouais, déjà. Oula, ah oui, euh, ça fait euh, au moins une bonne heure. Euh, une heure 20, 20 quoi. Une heure 20, exactement. Ah, bah, j'ai failli te prévenir en début de live à te dire, attention, je parle beaucoup. <rire> Mec, l'émission est faite pour ça, hein, c'est ah, aussi... Bah, c'est pour ça que je me suis dit... Moi, je me dis en France, on avait besoin d'une émission un peu interview, cool. talk show. Moi, où on n'est pas là pour discuter pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais on peut parler pendant 1h15, 20. C'est ça. Parler prendre de la carrière temps. de la personne qui raconte une histoire, mais en même temps prendre le temps, parler mmh. un peu d'actu, parler de futur, tu vois, exact. passé, présent, futur. C'est ça. Ouais. La manière les émissions. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. J'adore, j'adore. Franchement, c'est un honneur, encore une fois, d'être de, de, ici, gros. C'est c'est euh, c'est bah, un des accomplissements tu vois genre t'as as la plaque YouTube passé chez euh, chez des <rire> il euh, y a il y a, a d'autres trucs que je dois oublier tu vois mais euh, mais ouais carrément c'est incroyable Franchement, merci à toi d'être venu ça fait merci euh, vraiment plaisir j'ai été très heureux de te recevoir j'espère que les gars dans le chat Twitch ou dans les commentaires YouTube vous avez également passé un bon moment je rappelle également que Zach Zakroulib est disponible en podcast sur Spotify alors si vous tapez Zach libre, vous avez aussi trouvé mon ancienne saison chez Vitality mais si vous creusez un peu vous avez trouvé la mienne celle-ci donc euh, n'hésitez pas à aller checker si vous dans la voiture ou quoi, c'est aussi un bon moyen oui. de pouvoir écouter, sachant qu'on les met très vite. Là, par exemple, en podcast, ce sera disponible dans la soirée et les replays, comme d'habitude, gratuites sur ma chaîne Twitch et dès le, dès le soir même ou alors le lendemain sur YouTube. Là, je vais le sortir le lendemain parce que c'est ce que je lui ai dit. Il y a PSG Leipzig, là, on va éviter de le sortir le mardi soir, ça ne sert à pas grand chose. Mais j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment de Pielo. Merci encore d'être venu. On se retrouve, plaisir. nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec h 1 J'en profiterai également pour vous raconter, enfin, vous annoncer le calendrier des invités que j'aurai pour novembre et peut-être un petit peu décembre, euh, je verrai, il y aura de beaux noms qui vous feront plaisir, en tout cas je l'espère, vous pouvez également me donner vos suggestions sur euh, les commentaires, je les lis tous également et ça fait vraiment chaud au coeur j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une bonne fin de soirée ce mardi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission mardi 18h avec Chouachin, hein. passez une bonne fin de semaine les gars, ciao ciao Bye.